Bien, ben merci de vous être déplacé. Il euh, y a la tempête, il euh, y a la RATP. Euh, donc ça fait beaucoup euh, beaucoup d'inconvénients majeurs pour euh, avoir un public euh, présentiel. Mais c'est pas c'est pas grave, puisque ce qui compte, c'est le replay pour nous. Nous allons avoir des taux de lecture qui vont exploser euh, grâce au débat de, de ce matin, grâce aux dépêches que nous allons euh, rédiger. Vous avez euh, deux journalistes là, d'AEF, en plus de Clarisse et puis Isabelle Isabelle Moreau, qui est la directrice de la rédaction. Nous sommes bien bien présents et avons bien l'intention de, de relayer vos, vos propos. C'est le cinquième ou sixième débat là, de, ces, de ces vendredis de la présidentielle. On avait démarré début janvier à l'occasion d'un de nos salons qui s'appelle Postback bac qui était donc... On euh, enfin, fait en même temps un colloque professionnel et donc on avait fait le, le débat sur, euh, euh, sur l'éducation et, et l'enseignement. On en a fait un aussi sur la recherche, mais différent ici. Euh, donc ravi de, de vous accueillir. Euh, Clarisse va présenter, présenter le débat dans quelques secondes. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons encore deux débats. On laisse passer les 15 jours de, de vacances. Et nous reprenons le vendredi, donc 11 mars, ce sera hein, le débat sur l'écologie, dans le cadre d'un salon que nous avons créé l'année dernière, qui s'appelle... Oui, on a encore réussi à créer des salons l'année dernière, il n'y a pas beaucoup de, de, de médias ou sociétés événementielles qui ont créé des, des nouveaux événements. Un événement qui s'appelle Talents for the Planet, donc le 11 mars, qui aura lieu au parc floral de Vincennes, avec, je pense, là un énorme public, puisque nous avons eu déjà un énorme public fin octobre pour la première édition. Nous avons une matinée, nous allons avoir une matinée très très très lourde, en démarrant sur comment on forme les nouveaux leaders de demain pour réussir la transition écologique. Et puis à la suite, nous aurons notre débat sur la présidentielle. Et puis nous clôturerons le 18 sur le débat sur la protection sociale. Et là, on se retrouvera, on se retrouvera ici. Bon débat. Au revoir. Merci, euh, merci euh, Daniel. Euh, bonjour à toutes euh, et à tous. Et Je voudrais tout d'abord remercier euh, nos intervenants qui ont répondu euh, favorablement à notre invitation euh, donc, pour venir développer hein, les, les propositions en matière de, de fonction publique des candidats à la présidentielle que vous euh, représentez et qui ont bravé donc, les la grève ce matin et les, et, les, et les transports alors comme le disait Daniel Deruy donc ce débat est le cinquième hein, d'une série de, de, de huit et le deuxième organisé par la rédaction sociale, sociale RH alors la question qui va nous occuper ce matin pendant une heure et demie euh, est rémunération, effectif, compétences, attractivité euh, comment repenser la fonction publique du XXIe siècle, un vaste programme alors un thème relativement euh, absent euh, tout de même pour l'heure de la campagne présidentielle, euh, hormis des approches plus sectorielles, enseignants, forces de l'ordre, mais nous allons, vous allez, tâcher euh, d'y remédier, euh, je compte sur vous. Et cette absence est d'autant plus étonnante que la, la crise sanitaire a mis quand même sur le devant la, de la scène les services publics, la continuité des services publics euh, et l'engagement euh, des agents, qui a été salué, euh, salué euh, maintes fois, euh, et que la fonction publique aussi souffre d'une baisse d'attractivité. Donc on pourrait quand même penser que euh, voilà soit plus mise en avant dans les, dans les programmes. Alors c'est une baisse d'attractivité d'ailleurs qui pourrait aussi s'expliquer, et c'est tout l'intérêt de notre débat aussi ce matin, par le, le malaise hein, qui monte parmi les, un certain nombre d'agents publics, relayé d'ailleurs récemment par plusieurs enquêtes menées par des syndicats tels que l'UNSA, la FSU ou des collectifs comme nos services publics, qui font état donc d'un manque de reconnaissance, d'un déclassement salarial, une perte de sens, d'une dégradation des, des conditions de travail. Les, les agents euh, se disent euh, mécontents. Alors, donc, ce, ce débat, euh, petite précision, mais Daniel l'a déjà dit euh, tout à l'heure, fait l'objet d'une captation euh, vidéo. Donc, qui sera mise en ligne à l'occasion de la publication des, des dépêches euh, qui rendront compte, donc en fin de journée, des échanges euh, de ce matin, alors auxquels vont participer, donc par ordre euh, alphabétique, euh, Hugo Bernalicis, donc pour la France Insoumise, vous êtes représentant de Jean-Luc Mélenchon et député euh, LFI du Nord, oui. Thomas Casnave. Et fonctionnaire en disponibilité, c'est très important, puisque vous avez parlé d'un sujet que vous, vous connaissez parfaitement bien. Euh, Thomas Casna, donc pour la majorité présidentielle, chargé du volet action publique du, du programme du candidat encore non déclaré euh, Emmanuel Macron. Euh, et par ailleurs, vous êtes conseiller euh, municipal métropolitain de, de Bordeaux et ex-délégué interministériel à la transformation euh, publique. Othman Nasrou, bonjour. Pour Les Républicains, vous êtes porte-parole de, de Valérie Pécresse euh, et premier vice-président de la région Île-de-France. Euh, et nous attendons toujours, euh, qui devrait bientôt nous rejoindre, Karine Petit, représentante du candidat du pôle écologiste Yannick Jadot et qui est maire du 14e arrondissement. Voilà, nous, nous attendons donc qu'elle arrive et nous allons, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, avant de, de vous interroger les uns et les autres sur des, des, des parties précises, hein, des, des programmes, des, des candidats que vous représentez, je voulais tout d'abord vous faire un petit peu réagir sans, sans faire tout le bilan euh, sur les réformes menées durant le candidat, le camp le quinquennat, pardon, qui touche, qui touche à sa fin, puisque c'est un quinquennat qui a été très, très, très riche hein, en termes de, de réformes concernant la, la fonction publique. Je vous vois tiquer, mais vous allez peut-être nous dire ce que, vous en, ce que vous en pensez. Donc, évidemment, euh, via le, le fameux programme Action publique 2022 et surtout la, la, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui porte no nombre de réformes de fond, donc on ne va pas tous les aborder, je ne vais pas toutes les citer. Il y en a un, une foultitude, élargissement du recours au contrat réforme à venir des instances de dialogue social, euh, possibilité d'étachement d'office en cas d'externalisation d'activité, obligation des 1607 heures, hein, qui défraient la, la chronique en permanence en ce moment pour les collectivités territoriales, réforme de la haute fonction publique, de la négociation collective, de la formation, euh, de la protection sociale complémentaire, euh Création d'un code général, de la fonction publique, vieux, vieux sujet. Euh, donc voilà, donc certaines de ces réformes, en plus, sont encore en cours d'application, voire de, de négociation. Donc, alors, ce, ce texte, selon vous, et c'était le, le, le premier sujet pour lancer le, le, le débat, est-il à même donc de refonder la fonction publique du XXIe siècle, alors c'est que c'est un intitulé un petit peu à la mode depuis quelques années. Donc déjà, qu'est-ce que veut dire la fonction publique du XXIe siècle euh, Voilà, faut-il aller plus loin que, que ce texte, ou que les réformes que porte ce, ce texte, ou au contraire, serait-il nécessaire de revenir sur certaines de, de, ces, euh, de ces mesures voire abroger le texte, comme certains euh, syndicats euh, le, le réclament. Est-ce même possible, d'ailleurs, euh, syndicats qui, qui reprochent euh, à ce texte, notamment d'ouvrir une brèche euh, dans le statut de la fonction publique hein. C'est aussi quand même un sujet qui, qui, voilà, qui, qui touche au, au, au statut. Donc, je vais vous faire intervenir également par, euh, du coup, par ordre alphabétique. Donc, euh, Hugo Bernalissis. Merci, merci pour l'invitation, merci pour euh, ce débat. alors Effectivement, c'est un sujet qui est peut traiter en tant que tel directement par les, par les candidats, il n'y a pas d'axe fonction publique en tant que tel, et pourtant ça représente quand même euh, presque 6 millions de personnes euh, dans le pays, euh, mais parce que je pense qu'il y a une, une, un besoin pour les gens d'avoir une approche effectivement sectorielle pour que ça leur parle, enfin les citoyennes et les citoyens, euh, même pour un certain nombre de fonctionnaires, c'est plutôt euh, quel est le sens, euh, l'objectif de leur métier et des services publics, qu'est-ce qu'on leur assigne en tant que tel, donc il y, y a déjà euh, ce, ce premier sujet-là, mais... Euh, on ne peut pas passer à côté, effectivement, de l'organisation générale de la fonction publique, du statut, surtout qu'il y a eu cette loi, effectivement, du 6 août 2019. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous m'avez vu lever le point quand vous avez parlé d'abrogation. Et clairement, nous abrogerons la loi fonction publique du 6 août 2019. Je crois que... Nous avons été à l'Assemblée nationale l'opposition la plus complète et totale sur ce texte, c'est moi qui ai mené la bataille pour mon groupe parlementaire et nous l'avons fait avec d'autant plus de certitude et de conviction que, souvenez-vous, qu'il y avait eu le Conseil commun des trois fonctions publiques où l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble, l'intégralité des, des organisations, organisations syndicales se sont prononcées contre le texte historique, là, effectivement, on est dans l'historique, dans l'extraordinaire. Euh, euh, Emmanuel Macron aura fait décidément beaucoup de choses d'historique, euh, mais y compris du point de vue euh, tout à fait négatif, là, pour ce qui concerne mon point de vue et le point de vue euh, des syndicats euh, de, de fonctionnaires. Euh, évidemment, cette abrogation elle est d'autant plus nécessaire que ce n'est pas un coup de canif dans le statut de la fonction publique, c'est la mort euh, lente et programmée du statut de la fonction publique. L'argumentation est absolument très claire euh, de la part de, de la majorité. À partir du moment où on vous dit « mais attendez, euh, les contractuels font parfaitement bien leur travail »,« mais euh, monsieur le député, vous défendez les fonctionnaires, mais... » Au fond, quel est pourquoi vous faites ça Vous mettez en cause le fait que les contractuels euh, travaillent bien, euh, vous dites que les fonctionnaires auraient des qualités supérieures par rapport aux autres. Euh, et donc cette incompréhension à savoir quelle est la plus-value en tant que telle, au fond, intrinsèque du statut de la fonction publique. C'est là le point de départ. Et vous voyez déjà que 2019 a été une année record dans le recrutement de contractuels dans les trois fonctions publiques et que ça s'est d'ailleurs accéléré du fait de la crise du Covid, puisqu'on a eu des besoins immédiats, ponctuels, pour répondre à une situation de crise et où on a rembauché des contractuels. Alors, bon, les uns les autres promettent de les titulariser ici ou là à un moment donné, mais ce n'est pas du tout le sens, le sens de, de l'histoire, puisque à partir du moment où vous expliquez euh, que euh, les, euh, les contractuels font parfaitement aussi bien le travail euh, que les, les, les titulaires, que vous avez besoin de piloter votre masse salariale du point de vue de l'État, parce qu'on en revient à des considérations tout à fait économiques, euh, de gestion du budget de l'État, euh, vous voyez bien que euh, l'objectif est tout tracé. Et j'y insisterai même en disant... Que si le candidat, le président Macron, candidat Macron euh, venait d'aventure à, à gagner euh, la prochaine élection présidentielle, ce que je ne crois pas et ce que je ne souhaite pas, euh, et la cure d'austérité qu'il nous prévoit en nous faisant payer la dette Covid, euh, ça s'abattra d'abord et avant tout euh, sur la fonction publique et sur les fonctionnaires avec une précarisation euh, grandissante et d'ailleurs il a déjà dévoilé un petit élément pour reprendre un élément sectoriel sur la question de l'éducation, je sais que pour l'AEF c'est un, un sujet central et important en nous expliquant que le fonctionnariat à vie euh, des les enseignants, c'est bon quoi, ça suffit. Alors on ne sait pas bien où ils veulent en venir, ou alors c'est trop bien là où il veut en venir, c'est qu'il veut moins d'enseignants de, et euh, qu'il puisse baisser la voilure euh, ben, quand il y a besoin, quand il y aura une crise et qu'on ne soit pas obligé de garder quelqu'un 40 ans, 42 ans. Parce qu'effectivement, c'est un poids d'avoir un fonctionnaire du point de vue des, des libéraux, ce qui est pour nous une, une, Alors, une extrême stabilité et une utilité oui. d'intérêt général. Alors, je vous permets de tout couper. Alors, On reparlera un petit peu des contractuels tout à l'heure, parce qu'il y aura quand même une question sur les, les, les, les effectifs. Euh, abrogation, euh, mais, mais du coup, comment Parce qu'en fait, il y a quand même la, la, la loi... Euh, on appelle loi du SOP en 2019 euh, a quand même été nécessité le, la publication de je peux, on est à 150 ou 100, 100 décrets d'application. Euh, donc du coup, concrètement, comment Donc Parce que vous, c'est abroger bah, fera... la loi, en fait. Oui, enfin, bah, l'abrogation d'une loi, il mesures. faut faire un texte de loi d'abrogation. Donc on fera un texte de loi abrogeant euh, la loi du euh, 6 août 2019. Donc il faudra reprendre les décrets d'application à l'envers et tout redétricoter. Mais n'empêche que les ministres étant les chefs de leurs administrations, oui, on va devoir... il y aura du boulot pour les fonctionnaires dans les ministères. Euh, en l'occurrence, celui de la donc, fonction dans l'administration administrante. <rire> oui, oui, exactement. Mais l'objectif, euh, euh, il est aussi de dire qu'à très court terme, la décision politique des, des choix RH des ministères appartient aux ministres même. Yeah. Si la consigne est donnée, on arrête d'embaucher des contractuels et on ouvre plus de postes au concours, il n'y a pas besoin d'attendre l'abrogation de la loi du 6 août 2019. Ils n'ont pas encore complètement détruit le statut de fonctionnaire, donc le choix est ouvert entre contractuels et fonctionnaires. La loi ouvre des nouvelles possibilités pour avoir davantage de contractuels, mais elle n'empêche pas d'embaucher des fonctionnaires, ça c'est le coup d'après, hein, Bon, pour la réduction de la masse salariale pilotable de, de, de l'État. Donc on fera le choix politique immédiat de dire on ouvre des postes au concours partout, et puis vous savez... Notre programme politique, vous l'avez peut-être vu, il n'y a pas de chapitre fonction publique, oui, mais de je crois que c'est le programme qui parle le plus de remettre dans le, le giron public et de recréer euh, des services publics, euh, oui, oui, tous oui, service public effectivement euh, Mais Oui, et on nous le reproche, d'ailleurs, on publics, nous dit oui, oui, le privé, vous êtes contre le privé, vous mettez des services publics partout. Ben non, on n'est pas contre le privé, mais on voit l'intérêt des services oui. publics. Mais si on, on revient sur la loi, donc pour, pour vous, abrogation, tout est, euh, je, je caricature un peu, tout est à jeter dans cette loi par exemple, euh, si on prend, euh, bon on va pas développer le sujet, mais euh, si on prend par exemple la protection sociale complémentaire où euh, finalement tout le monde, le gouvernement dit euh, accord pour l'État euh, accord de méthode <coughs> signé unanimement, accord interministériel euh, signé également euh, unanimement, où là bon le gouvernement dit euh, c'est une avancée pour les agents. Euh, bon réforme éventuellement de la haute fonction publique, mais bon, voilà, ou une négociation collective et autres. Bon, donc, pour vous, vous bah, en fait, on... Voilà, sur la, la protection la... sociale, en fait, vous, vous aurez peut-être mmh. remarqué qu'on qu a une proposition tout à fait globale euh, dans le programme L'Avenir mmh. en commun d'une sécurité sociale intégrale pour mmh. tout le monde, toutes les Françaises de, et tous les Français. Non, mais donc, euh, mmh. euh, voilà, le, oui, problème, sera mmh. le problème sera réglé par ce boulain. Le problème sera réglé, Oui, mmh. euh, vu qu'on est pour euh, absorber l'ensemble des mutuelles mmh. euh, dans la sécurité sociale, faire des économies d'échelle et faire oh. en sorte qu'il y ait un remboursement intégral, c'est ce qui se fait en asas moselle c'est le seul truc. Un des rares trucs intéressants du Concordat, euh, que nous souhaitons abroger par ailleurs aussi, euh, sur son aspect euh, de, de non-respect de la laïcité de la loi de 1905. Euh, mais en tout cas, ce, ce modèle-là, on sait comment ça fonctionne, on sait que ça fonctionne, euh, donc ce sera ré réglé par ce, par ce biais-là. Alors bien sûr, évidemment, dans l'intervalle, en arrivant, on ne va pas dire ah bah la protection sociale que vous avez à l'instant T, c'est terminé euh, du jour au lendemain. On fera dans le détail. On va dire que l'essentiel de la loi. De, de 2019 euh, sera abrogé. Euh, je pense notamment bah, donc à, à, à la capacité d'embaucher des contractuels euh, de catégorie A, notamment sur les postes de direction. Je pense à la suppression des, CAP, des CHSCT. Enfin, voilà, tous ces, ouais, ces gros ouais, morceaux qui font le, le cœur et l'essentiel de, euh, de la loi de 2019. D'accord. Euh... Thomas Cazenave, donc, euh, je... donc qui, qui vous, euh, quelque part, avait été un hein, euh, donc dans le gouvernement actuel, donc qui avait euh, été aussi à la manœuvre, Alors, pas, pas de la loi à transformation de la fonction publique, mais quand même en tant que DITP, euh, de, de le, le, la mise en application de certaines mesures d'action publique 2022 notamment, dont découle d'ailleurs hein, cette, cette loi finalement. Euh, donc, vous, en imaginant que euh, votre euh, euh, candidat euh, déclaré euh, voilà, soit élu, est-ce que vous pensez que là, il faudrait aller encore plus loin sur certains sujets euh, pour voilà, ouvrir peut-être encore un peu à plus, assouplir le statut ou dites, bon, finalement, là. Euh, cette loi qui avait été qualifiée d'ailleurs par Émilie Chalas, hein, qui était rapporteur euh, de la loi de, de, de boîte à outils RH, mais beaucoup disent que finalement ça va bien au-delà. Finalement elle est là, euh, les employeurs publics ont pas mal d'outils à disposition, euh, Ils peuvent, voilà, le, le, le, la gestion RH est assouplie, donc c'est là, tout est là, c'est bon. Ou alors faudrait-il encore aller plus loin Alors je vais vous donner un scoop, je pense qu'on la l'abrogera pas. Mais ça, vous ne serez pas euh, surprise. Et puis, euh, juste réagir. Je vais revenir sur l'esprit de l'esprit de la loi. Et ses mesures concrètes abroger euh, la loi fonction publique, effectivement, c'est mettre à bas euh, la protection sociale complémentaire qui a fait l'objet d'un vaste accord euh, des organisations euh, syndicales. C'est supprimer la priorité d'affectation locale euh, qui est dans la loi. C'est supprimer la possibilité de porter son CDI dans les trois versants de la fonction publique. Donc, c'est aussi, c'est aussi des avancées concrètes pour les agents qui sont portés dans cette dans cette loi. Donc je voudrais quand même revenir, pourquoi ce texte il est très important. D'abord c'est un peu tôt pour en faire le bilan parce qu'on voit, on évoquait la protection sociale complémentaire, on voit la réforme de la haute fonction publique, c'est une pierre angulaire très importante en cohérence avec la transformation de l'action publique. On en voit tous ces effets encore progressivement se mettre en place, avec je crois quelques lignes de force très importantes que porte cette loi et que nous portons au titre de la transformation de l'action publique, cest à plus de mobilité, plus de mobilité aussi au sein de la fonction publique, dans les processus d'affectation. Et ça avait fait l'objet d'un débat avec les organisations syndicales, et j'y reviendrai sur le dialogue social, sur faut-il passer nécessairement toutes les décisions, nomination en CAP, centrale qui pouvaient ralentir les processus de mobilité, de... Oui. de la mobilité entre les trois versants, on en parle depuis 15 ans. C'est pas censé régler est, tout non, ça, c'est encore pire. Il faudrait juste qu'on respecte la règle du jeu, on ne vous a pas interrompu, je vais essayer de... Je, je, non, non, je préfère, c'est pas le sens du débat qui, qui m'anime. Donc je vais dérouler un peu les, les raisons pour lesquelles c'est une loi de la mobilité. Je l'ai je, je évoqué pour les CDI, porter son CDI dans les trois versants, et c'est aussi qu'on ait euh, la possibilité plus facilement euh, de changer de poste plus rapidement. Ça c'est un ça porte une profonde transformation de la haute fonction publique. On l'évoquera peut-être tout à l'heure, je crois qu'avec la création euh, du poste du, du corps des administrateurs de l'État, avec la réforme de l'ENA et son remplacement par, par l'INSP, on voit à quel point finalement c'est une loi très transformante qui vise à la fois à déconcentrer, ouvrir la fonction publique et donner plus de mobilité. Deuxième élément, on l'a dit, c'est aussi des droits nouveaux pour les agents publics, j'insiste là-dessus, qui ont été reconnus comme tels. Et puis il y a, c'est vrai, vous l'avez dit, un enjeu finalement de, de repenser le dialogue social. Et on l'a vu aussi dans le dialogue avec les organisations syndicales. Et en fait, il faut pouvoir accompagner un dialogue social plus déconcentré, plus en proximité autour des questions d'organisation du travail. On l'a vu, ça a très bien marché sur le télétravail, par exemple. Et donc c'est tout l'enjeu d'adaptation, finalement, du dialogue social à cette, à cette nouvelle donne. Donc la loi, la loi transformation de l'action publique, elle n'est pas euh, à prendre euh, uniquement comme un texte euh, qui régit la fonction publique, elle s'inscrit elle dans un projet de transformation de l'action publique. Pour donner plus de marge de manœuvre, pour déconcentrer, pour agir plus en proximité, et c'est toute la ligne de force que, que, que Emmanuel Macron a mise en œuvre depuis 2017, en arrêtant d'ailleurs les, les suppressions de postes au niveau départemental, en créant les maisons euh, France Services. Donc, toute l'orientation, toute l'orientation, c'est vraiment de la proximité. Et le pendant... C'est d'avoir une fonction publique qui est capable d'agir en proximité. C'est pour ça que cette loi elle est très importante, c'est une pierre angulaire dont on voit que ses effets ben finalement, se matérialisent progressivement. Est-ce qu'il faudrait, je, je reprends ma, ma question, en, en cas de, de, de second mandat, euh, aller encore plus loin, mais si vous dites qu'il est trop tôt pour en tirer le bilan, mais est-ce que d'ores et déjà, vous qui travaillez un peu sur le volet, bon, action publique, donc c'est pas, c'est plus large, mais qui dit action publique dit euh, aussi euh, mission de service public et, et travail des émissions des, des, des agents publics, est-ce que d'ores et déjà vous, vous dites, bon, finalement, sur certains sujets, il faudrait encore aller, aller plus loin mais bien sûr qu'il y a beaucoup de chantiers encore à ouvrir. On, on, on, on, on, on les évoquera on les évoquera tout à l'heure. Moi, par exemple, il y a la question que vous avez évoquée de l'attractivité. L'attractivité, je pense qu'on en débattra tout à l'heure. On voit qu'on a des, dans des secteurs de l'action publique un enjeu à maintenir, conserver, attirer des talents au service de nos, de nos services publics. Ce qui pose la question des carrières, du chantier rémunération... Je suis convaincu que la question de la rémunération est un vaste chantier à ouvrir avec les organisations syndicales, parce qu'elle n'est pas transparente, parce qu'elle est complexe, parce qu'il faut qu'elle soit plus attractive. Donc c'est un chantier d'ampleur, parce que parfois on a aussi des éléments, des éléments qui sont plus complètement euh, adaptés. Et moi je crois que ce sujet-là, il mérite euh, qu'on qu s'en saisisse. Je crois aussi qu'il faut qu'on accompagne, je, je l'ai dit, une plus grande proximité. Euh, comment est-ce qu'on organise l'État est-ce qu'on peut reconquérir les territoires Est-ce qu'on peut installer dans les territoires plus de services publics, plus de services administratifs, plus de ministères Aller plus loin dans la déconcentration. Donc oui, on a encore de... Et heureusement d'ailleurs, je ne dis pas que la loi fonction publique, elle répond à toutes les questions et qu'elle a mis un point final à tous les, les sujets, les attentes des agents publics, de leurs représentants, des managers publics. Donc oui, on a un enjeu de poursuite de la transformation de l'action publique qui passe par des sujets internes très importants. Je vous cite la question de la rémunération. Je pourrais vous citer la question des carrières et de la, de la mobilité. Et puis un point quand même pour réagir à, à l'intervention précédente sur les contractuels. Les contractuels, ce sont des agents publics. Alors nous allons en parler aussi. Et avec euh, et je, non mais je réagis, c'est très important. Et quand les agents publics les contractuels, ce c'est pas des agents publics de seconde zone. Et quand les, les contractuels ne peuvent pas accéder à certains postes de responsabilité. Parce qu'on leur dit non, vous n'avez pas le bon grade, la bonne ancienneté. Alors qu'il y a la compétence, le talent, Mais moi je trouve que la loi fonction publique, elle a ouvert cette mobilité interne. Et il n'y a aucune raison de se, de, de, de se, de se priver de, de ces talents-là. Mais je peux vous dire que les agents publics, les contractuels, qui sont concernés, ben ils ont trouvé, ils, je vais terminer ma phrase si ça vous ennuie pas, les contractuels, ils ont vu aussi là un une opportunité pour rester dans la fonction publique et on en a besoin et puis une mesure d'équité et puis une mesure d'équité et il faut savoir pardon excusez-moi il faut savoir que tous les, euh, les agents publics qui nous rejoignent n'ont pas nécessairement envie de rester 40 ans dans la fonction publique en fonction des compétences en fonction des secteurs d'activité dans le numérique donc pourquoi est-ce qu'on se priverait de la possibilité d'avoir de contractuels oui on peut vivre avec un cadre statutaire et des contractuels. Et la loi fonction publique, je vais vous dire, elle n'a pas du tout remis en cause le statut. Pas du tout. En revanche, se dire, oui, on est capable de mieux accueillir des contractuels qui viennent sur des missions, qui veulent avoir des déroulés de carrière, qui ne veulent pas être empêchés dans leur déroulé de carrière pour des raisons statutaires, eh bien, je vais vous dire, cette loi fonction publique, elle était très bien accueillie par les agents à ce titre-là. Je vous remercie. Euh, Otman Nasrou. alors, donc là, on vient d'avoir deux de visions, d'ailleurs, bon assez logiquement hein, complètement, euh, complètement inverse. Euh, donc vous, en, en cas euh, de, de, de victoire de Valérie Pécresse, est-ce que vous avez déjà un petit peu réfléchi à ce qui pourrait être fait euh, voilà, Est-ce qu'il faut là aussi encore aller plus loin euh, concernant certaines mesures, revenir sur certaines mesures, autres mesures voilà. Effectivement, j'ai entendu à l'instant deux interventions qui sont très opposées mais qui m'interpellent toutes les deux. D'abord, j'ai envie de relever, je sais que c'était une boutade de la part d'Hugo Hugo Bernalicis, que, effectivement, vouloir tout détricoter en permanence, ça ne peut pas être une solution, et même si ça crée du travail pour la fonction publique. Et, et honnêtement, notre conception de la fonction publique, précisément, c'est euh, la question du sens du service public. Et aujourd'hui, malgré cette loi dont on nous vante tant les mérites, et moi je reconnais qu'il y a des aspects importants, intéressants dans cette loi que nous souhaitons conserver, je crois qu'elle est très très loin d'avoir réglé en profondeur la question du malaise, qui est aujourd'hui apparent dans un, un ensemble d'études euh, chez nos agents publics. Et euh, avec Valérie Pécresse, nous défendons une approche qui est euh, courageuse, qui est peut-être difficile à entendre, mais qui est en réalité euh, la vérité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on repense profondément nos services publics, précisément pour les défendre et pour les renforcer. Ça pose bien sûr la question des effectifs, je crois que j'aurai l'occasion d'y revenir de manière plus... Plus, plus spécifique, puisqu'elle porte une proposition euh, qui fait beaucoup débat, et c'est tout à fait normal, qu'elle est la seule aujourd'hui euh, à défendre, sur, effectivement, euh, le nombre de postes dans la fonction publique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, sur cette loi, euh, qu'il y ait l'introduction euh, de la souplesse, qu'il y ait des aspects intéressants, par exemple, sur l'approche en projet, sur, sur, euh, sur la protection sociale complémentaire, moi, je, je n'ai pas de difficulté. Mais je constate, en effet, que ça n'a pas réglé. Le, le malaise que, que, que nous avons, un malaise vraiment profond, et dans toutes les fonctions publiques d'ailleurs. Euh, je note que par exemple, s'agissant de, de, de la fonction publique hospitalière, on a aujourd'hui 80 000 infirmières et infirmiers qui sont diplômés, qui choisissent de ne pas les exercer. Ça doit nous interpeller. Euh, je note que les concours, évidemment, euh, administratifs attirent beaucoup moins euh, depuis maintenant euh, plusieurs années. Et tout cela est très préoccupant et je ne vois pas dans cette loi, je ne vois pas d'ailleurs dans ce quinquennat, ce qui a amélioré la gestion des carrières, la question de la formation et la question du sens dans, dans son ensemble. Quand on nous parle de déconcentration, comme l'a fait à l'instant euh, Thomas Cazenave, euh, je veux dire, pardon, on parle de 2500 agents hein, qui ont été déconcentrés sur ce quinquennat. C'est une miette. C'est une goutte d'eau et je crois que ça ne répond pas à ce besoin de proximité qui est réel et dont on a parlé. Nous défendons avec Valérie Pécresse une approche eh bien, beaucoup plus décentralisatrice. Nous avons attendu longtemps un certain nombre d'évolutions durant ce quinquennat parce qu'encore une fois, si on traite la fonction publique sans traiter les périmètres des uns et des autres, le périmètre de l'État, la question des doublons entre État et collectivités et tant de sujets qui sont en attente maintenant depuis assez longtemps, y compris d'ailleurs qui sont internes à certaines... Euh, fonctions publiques, je veux dire je pense par exemple à la question de la réforme territoriale, enfin on a énormément de choses qui, euh, qui n'ont pas été traitées du tout et, euh, et donc c'est pour ça que nous, euh, eh bien, nous voulons effectivement des lois de décentralisation extrêmement puissantes, je pourrais rentrer éventuellement dans le détail, s'agissant euh, par exemple de pôle emploi euh, que nous voulons transférer aux régions, s'agissant de, de, des ARS dont nous aimerions là aussi que les régions aient un rôle accru s'agissant de tout le secteur évidemment social et médico-social sur, sur lequel le rôle des départements doit être renforcé. Euh, sur tous ces sujets-là, nous avons besoin d'une vraie clarification des périmètres et de supprimer un certain nombre de doublons parce qu'aujourd'hui, eh bien, cet enchevêtrement de compétences euh, ben nuit à la lisibilité du service public et euh, je pense pour les agents publics, ne crée pas des conditions aussi d'exercice qui sont euh, agréables parce qu'encore une fois, se pose la question euh, du sens et la question aussi de la valorisation de ce euh, service euh, public. Voilà pour la philosophie générale, mais nous assumons évidemment de continuer ce qui a été fait, je le reconnais, mais euh, il faut aller beaucoup plus loin sur la modernisation, sur la numérisation, sur la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Euh, Quand et vous tu... parlez, excusez-moi, de dématérialisation, c'est en direction des usagers ou interne parce que là justement, il y a un gros débat en ce moment, on l'a vu d'actualité, puisque le, le, la défenseur des droits a, a publié son rapport de suivi il y a, il y a quelques jours, euh, qui alerte à nouveau, comme depuis plusieurs années, sur, sur les risques hein, d'exclusion de, de, d'une partie de la population, euh, avec l'objectif de 100% de démarche en ligne, et il n'y a pas que les personnes âgées ou en difficulté, il y a aussi même des jeunes, d'ailleurs, euh, et le gouvernement, d'ailleurs, il n'y a, a, a pas très... Amélie Monchalin elle-même a réannoncé il n'y a pas très longtemps, donc voilà, et, euh, et le, votre successeur aussi, DITP, l'a, la, la redit également, monsieur Lambert, qu'il fallait réinvestir l'accueil de proximité, l'accueil téléphonique et autres. Donc, Alors c'est vrai que des matérialisations, ça peut être à double, à double tranchant. Donc euh, est-ce que ça, vous avez pris en compte cette, cette dimension Et autre question, euh, et après on passera à la, la question des effectifs, sur la déconcentration. Vous disiez euh, 2500 agents ont été. Euh, enfin, je pas comment faut dire, euh, on parle de personnes délocalisées, démétropolisées, puisqu'il y avait eu ce terme-là qui avait été à la mode. Euh, L'objectif est 6 000, hein, je crois. Euh, là, vous comptez aller plus loin dans la, la déconcentration des effectifs Alors d'abord, sur la... sur la, pardon même de la décentralisation que vous avez oui, oui. proposé. Oui, tout à fait. Enfin, alors sur ce, sur ce second point, effectivement, la déconcentration, c'est insuffisant. Ce que nous voulons, c'est que l'État se ressente sur un certain nombre de missions et transfère aux collectivités des blocs de compétences Claire, délimitée, bien sûr, avec les moyens qui vont avec. Et donc, de fait, c'est pas tant la déconcentration que la décentralisation qui nous intéresse. Mais voilà, je dis simplement que quand on parlait de déconcentration, ça ne s'est fait que sur 2500 agents, c'est de toute façon insuffisant. Et on est aujourd'hui dans une centralisation qui est... Euh qui est total en réalité de la, de, de la sphère publique et une, un État qui ne veut pas lâcher prise et je pense que ça ne marche pas ça ne marche pas nous avons aujourd'hui des niveaux de, de, de dépenses publiques qui sont inégalés et des services publics qui se dégradent donc à un moment il faut aussi se poser cette question là et donc ceux qui détricotent le service public ne sont pas forcément ceux qu'on croit parce qu'encore une fois la question des moyens si on ne se pose pas la question des procédures de qui fait quoi et de comment on, on, on, on, on gère les sujets les missions de services publics qui sont confiées euh, eh bien en réalité on fait on fait des débats qui sont purement théoriques et purement conceptuels et encore une fois il faudrait qu'on rentre sujet par sujet là-dessus je note par exemple que le Ségur qu de la Santé ne s'est pas intéressé à tout un tas d'aspects de, de, des métiers du médico-social qui euh, le réclament aussi. Trappe, les, voilà. Alors simplement, euh, effectivement, euh, sur, euh, la sur la dématérialisation, moi j'assume de dire qu'effectivement, il faut qu'on continue à dématérialiser. Je sais qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans une forme encore de fracture numérique et je considère qu'il faut qu'on lutte contre cette fracture numérique mais qu'on doit assumer d'aller plus loin. Aujourd'hui, cette numérisation, elle apporte eh bien, des gains quand même de marge de manœuvre qui sont considérables, des économies qui sont considérables et je crois d'ailleurs que ça permet aussi à nos agents publics de travailler dans de meilleures conditions, de leur faire gagner du temps sur des procédures qui se font de manière plus simple, et donc il faut qu'on poursuive dans ce sens-là, euh, mais on, est bien on a bien conscience naturellement que euh, nous avons aussi ce sujet de, de, de, de, de, de, de fractures numérique je reconnais que les maisons, France, Services, de ce point de vue-là, c'est plutôt un bon dispositif, qu'il faut qu'on continue de le renforcer, il faudrait que l'articulation là aussi, avec que les, les mairies notamment se fasse beaucoup mieux, parce que eh l'échelon de proximité, c'est souvent les communes, c'est souvent les maires, et euh, on a aujourd'hui un dialogue qui... Euh, était tardif, on va dire, avec les, les, les élus locaux sur ce type de maillage territorial, effectivement, que, dans cette logique de guichet unique euh, pour, pour, pardon, je perds tous mes documents, pour, pour les services publics. Mais en l'occurrence, il faut qu'on poursuive malgré tout la numérisation, que ce soit en interne, et à l'évidence, vous savez, on a constaté durant la crise sanitaire qu'il y avait des administrations voilà, qui étaient très armées. La numérisation dit aussi en interne pour les, pour les agents. Hein, tout à fait, et mais et également à destination vu, des voilà, usagers. Il euh, y avait pas mal de... De retard en la matière bon, qui a été rattrapé mais là on ne va pas se lancer dans un débat sur le télétravail parce que sinon on va... Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas si l'un de vous voulait réagir rapidement parce qu'après je voudrais qu'on passe à la question des effectifs. Ok. Je vais faire extrêmement rapide. Désolé si c'est un peu à la serpe euh, du coup. Euh... Peu importe, euh, ça dépend, je préfère à ça avec Sobelix, mais... Alors, euh, vous dites on n'a pas envie forcément de rester 40 ans dans la fonction publique. Mais personne n'oblige personne à rester 40 ans dans la fonction publique. Quand vous avez le statut, vous pouvez faire des disponibilités, regardez, j'y suis. Bon, allez, de droit, certes, mais il euh, y, a, y a ces modes de... qui, qui existent, vous pouvez quitter la fonction publique, vous pouvez y revenir. Enfin, Rien n'empêche aujourd'hui de rester 40 ans, donc arrêtez de mettre ça en avant, c'est une vue de l'esprit. Vous dites vous avez permis la portabilité du CDI, la belle affaire. Mais si on titularise tout le monde, les gens seront fonctionnaires, ils pourront faire leur mutation, leur détachement dans les trois versants de la fonction publique comme ça se fait actuellement. Vous dites la mobilité, c'était le grand truc de la mise en place du RIFSEP, vous savez, ce nouveau régime indemnitaire qui a, qui a été a, a, appliqué intégralement. Enfin, moi, je l'ai vu, la mise en place du RIFSEP. Les règles d'un ministère à l'autre ne sont même pas harmonisées. Aujourd'hui, le principal frein à la mobilité, c'est ça, c'est que le CIA, le complément indemnitaire annuel, ce euh, ne, n'est pas les mêmes règles. Vous dites qu'il faut qu'on puisse changer de poste plus vite au ministère de l'Intérieur, il faut rester au moins trois ans sur son poste si vous, pouvez, vous voulez avoir l'augmentation de votre part euh, de ferme de complément indemnitaire alors que ce n'est pas le cas dans les autres ministères. Enfin, bon, faut... Mettez-vous d'accord avec vous-même, quoi. Voilà. Moi, je sais ce qu'on pense, je sais ce qu'on fera, et tout ça, euh, c'est du balai, parce que ce pilotage à la performance, euh, ben bah oui, oui, le pilotage à la performance de cette vue de l'esprit, de se dire, mettons des primes individualisées, on va augmenter la productivité. Il y a des tas de rapports qui ont fait la démonstration que ça ne fonctionnait pas. Mais vous ne l'avez pas dit, mais c'est l'objectif politique que vous fixez. Et je vais dézoomer un petit peu pour vous dire, oui, nous arrêterons le new public management et ses avatars qui sont à l'œuvre depuis les années 70 et que vous déclinez méthodiquement euh, année après année. Parce que ça, ça tue le service public, ça tue le sens du service public, ce, ce, cet objectif de faire partout, tout le temps, du management à la performance, et euh, aujourd'hui, votre nouvel euh, espoir, parce que ça marche pas, votre machin, parce qu'à la fin, c'est une dégradation des services publics, euh, le, le, votre objectif, c'est de dire, euh, ah, maintenant, il faut numériser, c'est la nouvelle porte de sortie pour essayer d'augmenter la productivité de la fonction publique, diminuer la, la voilure, et faire en sorte que le privé, ça, parce que là, vous convergez, euh, puisse prendre euh, ce, ce, la part belle, parce qu'à la fin, vous savez, le service... Les, les citoyens ont besoin de l'avoir. Et s'ils ne l'ont pas de manière publique, ils l'auront de manière privée. Donc il sera rendu à un moment donné ou à un autre, juste il ne sera pas fait dans les mêmes euh, conditions. Et, très, très rapidement. et sur la numérisation, ouais. euh, mais là c'est pareil. Enfin, moi je suis les dossiers sécurité justice. Alors on nous a fait des grandes promesses euh, de numérisation au sein du ministère de, de la justice et au sein du ministère de l'intérieur. Alors ministère de l'intérieur, le, le, le, le, le logiciel pour dématérialiser entre le, les, les policiers et euh, les magistrats, le truc a planté, 12 millions d'euros euh, qui sont partis comme ça dans la nature, le machin ne fonctionne pas, alors que ce serait la principale amélioration pour la procédure pénale, parce qu'effectivement quand vous imprimez en trois exemplaires, mettez des tampons, vous devez rescanner, renvoyer au magistrat dans la boîte mail pleine, euh, et que ça ne marche pas, enfin c'est du délire, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. Euh, D'ailleurs la Cour des comptes a épinglé le ministère de la Justice, au moment où le ministère de la Justice se faisait lui-même hacker. Bon, alors, euh, bon, et, et paraît il paraît qu'il y avait eu un milliard demi sur la table, mais encore une fois, vous mettez un milliard d'euros sur la table, et... Et pourtant, il manque une, une pièce essentielle au puzzle, il nous faut un service public de gens qui fabriquent les logiciels pour l'administration, dans un cadre libre de droit, accessible à toutes et à tous, duplicable pour aussi d'autres pays qui voudraient améliorer là, leur la, la, rentabilité. Le sujet des compétences, mais oui, des mais compétences mais, spécialisées au sein de mais la, mais Les choses chose, chose sociales, mais ils ne le font pas, il faut externaliser ouais. tout le oui. temps. Vous savez, en plus, moi, je suis un corrigien, j'étais chef de plateforme Corus, alors le numérique dans la fonction publique... On, va, on a je, vu je, je comment remercie, ça ne fonctionnait je, je, pas. Juste un, un, dernier, un dernier mot, puis on va passer à la question des, des effectifs. Oui, non, Merci. je voudrais réagir à ouais. un ou deux points qui ont été euh, évoqués. Sur la déconcentration, vous venez de dire, c'est des miettes. Moi, je rappelle juste un élément. Ces 20 dernières années, tous les efforts qui ont été faits de réduction de l'emploi public l'ont été faits au niveau départemental. Et le seul qui a stoppé ce mouvement qui a inversé la vapeur et qui a réinvesti l'échelon départemental, c'est le président de la République. Et il a mis fin, il a mis fin à cette tendance, d'ailleurs, de droite et de gauche, de réduction de l'emploi public au niveau départemental. De l'emploi public au niveau départemental. Tous les efforts ont été portés au niveau de proximité. Et ce qui a été fait, et c'est pour ça qu'on donne de la consistance à la déconcentration, alors vous dites que 6 000, c'est pas assez. Probablement que c'est pas assez qu'il faut faire plus en matière de déconcentration. Mais là, que, est un, quel 000 est 000 la, est quelle est la crédibilité est 2500. Genre. Mais, mais vous pourriez quand même reconnaître la crédibilité de ceux qui l'ont fait concrètement, qui l'ont engagé concrètement, qui a mis un stop à la suppression des effectifs au niveau départemental. Laissez-moi laissez terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Au niveau départemental, manière concrète, c'est le président de la République. Et quelle est notre vision Parce que je vous entends... Critiquer. alors vous mettez des mots, des fois nous prêtez des intentions que personne n'a exprimées, donc je ne comprends pas très bien. Mais surtout, le sujet c'est que vous ne décrivez pas de modèle alternatif. Quoi. Nous on en a un, je l'assume. C'est un projet fait de plus de déconcentration, plus de proximité, plus de marge de manœuvre. Et oui, il trouve sa cohérence dans tous ces éléments. À la fois dans la loi fonction publique, à la fois dans la déconcentration et l'organisation des services de l'État, à la fois dans le rapport aux collectivités territoriales. on a un projet cohérent. Et un projet qui nécessite non pas un mandat, mais au moins deux mandats pour le mettre, le, le mettre en œuvre. Et sur la numérisation, sur la numérisation oui, il faut continuer à offrir plus de services numériques, mais dans le même temps, il faut assurer une proximité pour accompagner sur les démarches. C'est tout le sens des maisons France Services et merci de reconnaître que ça va dans le, dans le bon sens. Est-ce qu'il faut renforcer ces maisons France Service Oui. Est-ce qu'il faut ouvrir de nouveaux canaux pour accéder plus facilement à travers le téléphone notamment oui et, et merci d'avoir noté que l'actuel ministre de la fonction publique en a reparlé encore dernièrement, que c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois et oui ça donne du sens, il faut renforcer cette maille de proximité et ça c'est notre projet et c'est vrai que je ne, je ne vois pas dans vos critiques se dessiner un projet alternatif mais c'est valable sur ce sujet comme sur bien d'autres. Bon. Je vous remercie. On pourrait effectivement continuer à débattre pendant. pendant on est là pour ça. On va aborder un autre sujet. Euh, d'ailleurs, tout aussi euh, sujet à débat, donc celui des, des effectifs. Euh, donc, on, on, on l'avait dit tout, tout à l'heure. Hein, donc, dans le, le, le, le programme d'Emmanuel Macron euh, en, en 2017, il visait parce qu'on avait assisté à cette époque d'ailleurs une, une surenchère hein, dans la, la à qui supprimerait le, le, le plus de postes. Sauf nous. Hein. Euh, oui, j'ai pas dit tout le monde. Euh, donc Emmanuel Macron, dans son programme euh, et dans ses objectifs, hein, quand il est arrivé euh, au pouvoir, euh, donc viser 120 000 suppressions de postes, dont 50 000 au sein de l'État, euh, 70 000 au sein des, des collectivités. Bon objectif qui a été revu à la baisse, puis euh, abandonné. Et évidemment, la crise des gilets jaunes est passée par là, la crise sanitaire, euh, et finalement, le mandat se solde donc par une stabilité des, des effectifs. Donc la, la question maintenant, c'était d'aborder donc quelle politique et nous, nous accueillons Karine Petit. Donc, euh, Représentante de Yannick Jadot, candidat du pôle écologiste, merci beaucoup. Donc nous venons de passer au, au sujet des effectifs que nous commençons juste. Voilà, donc euh, on vous a épargné le, le débat sur le faut-il aller plus loin ou pas que la, sur la loi de la transformation de la fonction publique. Voilà. Euh, mais donc vous arrivez pour le pour le dur, on va dire, euh, la question des effectifs. Donc quelle politique mener euh, en termes d'effectifs ou dans quelle mission, euh, quel secteur supprimer ou créer des postes euh, Si on les crée, comment les financer Voilà, c'est un peu toutes ces, toutes ces questions sur lesquelles euh, je vous invite à, à vous exprimer. Donc euh, toujours par ordre alphabétique. Euh, Hugo Bernard. Ne pas faire dans le désordre alphabétique, pour <rire> une fois. C'est plus simple comme ça. Okay, bon, très voilà, bien. C est, c est... Non, pas de souci. Euh, bon, le projet alternatif, il n'est pas compliqué. Hein. Euh, c'est de remettre euh, la fonction publique et le service public dans son épure initiale euh, et de la renforcer euh, dans ses moyens. Parce que oui, le, la fonction publique à la française, euh, mise en place après euh, la Seconde Guerre mondiale et renforcée euh, par les, les lois de, de, de, des années, du début des années 80, euh, est un bon modèle et c'est celui qui nous a permis d'affronter absolument toutes les crises et qui a fait que l'État, la, la France, a mieux amorti le choc, que ce soit pendant la pandémie, par exemple, ou que ce soit pendant la crise des subprimes de, de, de 2008. Donc, à un moment donné, oui, c'est un projet, c'est un projet en tant que tel, de maintenir la fonction publique euh, dans euh, ce cas-là de, de fort et d'efficace, c'est-à-dire son statut et euh, sa capacité à... Euh, à rendre des services et à faire en sorte que des droits que nous votons dans les lois soient effectifs. L'effectivité des droits, c'est pas juste un mot vin parce que beaucoup de, de citoyennes et des citoyens ont exprimé « mais attendez, il y a des trucs dans la loi, on n'y a pas accès ». Comment c'est possible D'où le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qu'ils ont réclamé. D'où le fait que vous ayez stoppé l'hémorragie dans les départements au niveau national, parce qu'il y a eu la mobilisation des Gilets jaunes, pas parce que Emmanuel Macron aurait tout de suite décidé que non, non, non, euh, euh, j'adore les fonctionnaires. Euh, parce que le plan, c'était d'en supprimer un certain nombre. D'ailleurs, le 6 août 2019, enfin, dans les mois qui ont précédé, euh, j'ai, euh, je pense... Euh, Interpeller euh, très régulièrement M. Dussop pour savoir dans quel ministère il comptait euh, supprimer des fonctionnaires. Et euh, bon, on a eu des informations au compte-gouttes relayées par l'AEF dans des dépêches euh, au fur et à mesure. Bon, donc il nous faut des fonctionnaires en plus partout, dans tous euh, les domaines, dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. L'hospitalière, c'est le plus simple, on sort de la crise Covid. Bien sûr que nous avons besoin de renforcer l'hôpital public dans toutes ses dimensions ça c'est une évidence et au passage nous supprimerons les ARS, mais je n'ouvre pas le débat là-dessus, mais ça fait partie de la pierre angulaire de la T2A et du New Public Management appliqué à la politique de santé Voilà, je fais les liens avec ce que j'ai dit tout à l'heure la fonction publique territoriale c'est évident qu'il faut lui redonner des moyens et supprimer les contractualisations qui les enserrent dans des objectifs de réduction de la dépense et de la masse salariale et de titulariser 800 000 contractuels de la fonction publique ils sont plutôt euh, un, euh, plus d'un million. Bah c'est un peu compliqué ouais. à savoir les chiffres. Bon, Des fois, on ne met pas toujours la même chose derrière contractuel, mais en tout cas, euh, titulariser tout le monde, euh, ça, c'est évident, et ça améliorera la mobilité, vous en conviendrez, tout le monde pourra faire sa mutation à titre normal, et il n'y aura plus de concurrence entre contractuels et fonctionnaires, puisqu'il n'y aura plus que des fonctionnaires. Moins, ce ce que sera je vous coupe, ça serait par exemple un, un plan de titularisation ouais. euh, comme ça avait été le cas avec la loi Sauvadé. Exactement, alors dans une proportion bien plus gigantesque, et... puisque le nombre de contractuels oui, voilà. a augmenté depuis lors, évidemment, comme vous l'avez remarqué. Mais effectivement, moi je reprends votre argument. Quand le contractuel fait bien son boulot, et qu'on veut le garder, qu'il a du talent, comme vous dites, eh ben, titularisons-le la difficulté avec ça, quel est le problème Il sera bien content, il sera stabilisé. S'il veut partir pour faire autre chose, il pourra partir. Mais s'il veut rester et avoir la visibilité de sa paye pour le reste de ses jours, eh ben tant mieux. Tant mieux, on est content et c'est ça qui apporte des garanties dans le service public et dans la qualité du service rendu aussi par l'agent et de, de sa capacité à se dire je suis là pour la cause publique et pour l'intérêt général, et ça m'importe. Donc des fonctionnaires, on en a besoin en plus. Bon, dans la justice, ça paraît aussi euh, évident si je prends la fonction publique d'État. Dans l'école publique, il nous faut euh, des, des enseignants en plus, parce que euh, quand on a encore des endroits où il y a 30 élèves par classe, y compris surtout dans le secondaire, eh ben on peut aussi mettre le paquet euh, là-dessus. Et c'est utile d'avoir de, de, des, des moyens supplémentaires. L'enseignement supérieur à la recherche, parce que vous avez vu avec Parcoursup qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas aller à l'université parce qu'il manque de places, donc il faut des places supplémentaires, donc des enseignants euh, chercheurs supplémentaires, etc. Et je pourrais faire la longue liste, je l'avais fait, fait pour hein, une réunion publique sur la fonction publique. Hein. j'ai fait une longue liste de tous les domaines dans lesquels il nous faut des, des, des agents publics. Et alors, il y a des trucs qu'on va faire aussi. C'est renationaliser la SNCF. Donc là, on va recréer des on fonctionnaires. Le, départ, pôle mais... public, le pôle public de l'énergie, renationalisation de Sanofi. Non, mais c'est juste coup, pour ça, effrayer ça, ça, à ma droite. Non, non, mais exactement. Ça fera ça, plein de fonctionnaires en plus. Non, non, non, oui, c'est une entreprise publique oh, mais, que vous ouais. avez mise sous statut privé. Donc je ouais, sais ouais. ce que je dis quand je suis en train de dire ça. Oui, nous remettrons en, en place le fait que ce soit un service public euh, en tant que tel et un établissement public et pas un établissement euh, privé, pas une société anonyme à capital Public. Bon, là on sort, du, on sort du ouais. débat. Est-ce que vous allez par non, exemple on sort pas du débat non, parce non, que non, oui. je vais vous rajouter le pôle public les... financier aussi parce qu'on va nationaliser quelques est... secteurs est du... Que bah, oui, ça du secteur beaucoup, bancaire. Beaucoup de fonctionnaires en plus. Le... Mais oui, euh, pour le le service, un service public de la y dépendance. Y gros sujet, service public de la dépendance parce que hum. je trouve ça insupportable qu'on paye des gens lance-pierre, des femmes essentiellement, euh, quasi exclusivement à 750 euros par mois pour un métier aussi pénible qu'il est là. Et donc oui, le service public doit pouvoir être en œuvre. Au passage, je le dis, on payera les femmes comme les hommes sur 13% d'inégalité salariale, ah bah, c'est autre chose. Non, non, c'est pas autre chose. C'est le même sujet, euh, parce que ça participe de l'attractivité, quand même, hein, euh, même si ça, ça vous pose vous un problème. vous avez chiffré le, le coût de... Ah bah oui, ça va coûter Alors... plusieurs milliards d'euros. Oui, plusieurs. Euh, bah, plusieurs. Alors moi, il y aura... Y aura un, attendez, il y aura un, un, une journée sur le chiffrage du programme L'Avenir en commun, vous nous réinviterez, vous regarderez, on fera ça dans le détail euh, avec vous. Moi, non, mais je, je, je vous dis, je ne sais pas faire le chiffrage total de tout ce qu'on va créer. Moi, Hugo Bernet, ici, là, à cet instant T, euh, mais ce sera fait par le, le, le candidat Jean-Luc Mélenchon et on va revaloriser le point d'indice, donc ça aussi, ça va chiffrer. Vous des, des, des, la la des question, c'est, voilà, comment on fait pour euh, avoir les recettes, la question que vous avez posée Je, je vais aller très, très vite sur les recettes. On a... Là, par exemple, cette année, 70 milliards de dividendes qui traînent par là. Année historique de ce qui est versé au CAC 40. Eh ben, on va en prendre une bonne part pour le mettre dans le budget de l'État, ce que vous appelez-vous les prélèvements obligatoires qui vous font bondir. Les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les taxes, c'est très bien. Euh, c'est très utile parce qu'à la fin, ça permet d'avoir des services publics et donc de faire l'effectivité des droits. J'y reviens, c'est ça l'objectif, c'est pas de faire du pognon, c'est pas ça notre objectif en soi dans l'absolu. Donc, on va euh, prendre de l'argent là-dessus, on va augmenter en lançant un plan de 200 milliards d'euros euh, pour la bifurcation écologique. Quand vous dépensez de l'argent public, euh, à la fin, vous vous y retrouvez dans les impôts parce que ça génère de l'activité, y compris quand vous augmentez les salaires, bah, les gens payent des impôts, ça vous fait des rentrées d'argent. C'est un circuit euh, économique euh, vertueux et c'est pas le candidat Macron qui pourra nous démentir puisqu'il injecté plusieurs milliards d'euros dans un plan de relance et qu'il espère bien en revoir la couleur bien qu'il veuille quand même supprimer des fonctionnaires parce qu'à la fin il faut quand même payer les dividendes dans ce pays. 80 à 100 milliards d'évasion fiscale, enfin de fraude fiscale, j'ai rendu deux rapports sur le sujet on ne fait rien pour aller les chercher, 80 milliards d'euros par an mais des fonctionnaires je peux vous en embaucher plus qu'un million, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez que l'argent il existe, il est là et les services publics, on en a besoin. Ils seront utiles pour l'intérêt général, pour le pays, et y compris pour la sphère privée qui, aura, euh, qui, qui voudra se développer dans le pays. D'accord, je vous remercie alors. Ce qu'il en reste de la sphère privée. Bon. Thomas Cazenave. Après Cazenab, votre projet. Donc, euh, oui. Alors, je ne sais pas, comme évidemment, il n'y a toujours pas de, de, de, de programme précis, hein, puisque voilà, le président ne s'est pas encore, encore déclaré. Bon, là, on, je l'ai dit tout à l'heure, on est arrivé... Actualité sanitaire et, et sociale euh, oblige, hein, finalement, l'objectif le, le, de 120 000 suppressions de postes a été, euh, a été abandonné. Euh, donc, vu le, le contexte de crise sanitaire qui, qui, qui persiste, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, à nouveau un tel, de remettre euh, au goût du jour, si je puis m'exprimer ainsi, un tel objectif pour le prochain, euh, le prochain quinquennat ou alors, euh, au contraire, effectivement, la crise sanitaire persistant, euh, finalement, changement de braquet euh, sur euh, l'approche des, des effectifs euh, publics. Là où, là où vous avez raison, c'est pour ceux qui en doutaient encore, je pense que la crise sanitaire, les crises d'ailleurs qu'on traverse, ont bien mis en évidence à la fois notre attachement euh, des services publics, de qualité, au rôle des, au rôle des, agents, au rôle des agents publics. Mais je trouve qu'on pose souvent... Euh, euh, mal la question d'une certaine manière la question c'est pas dans l'absolu est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'agents publics et surtout pas comme vous l'avez posé en disant est-ce qu'il faut qu'ils soient tous fonctionnaires ou plus de contractuels on oublie juste une dimension quand on fait ça c'est ce que veulent les gens et moi je croise plein d'agents publics qui ont fait le choix par exemple du contrat parce que dans la manière dont ils imaginent leur propre parcours professionnel, ils imaginent servir l'État, une collectivité locale, un opérateur pendant quelques années, aller dans le secteur associatif, dans le secteur privé. Il faut aussi entendre celles et ceux qu'on veut recruter. Et donc moi je pense qu'il faut laisser de la liberté, de la liberté de choisir. Et on va imposer à tout le monde le statut en disant on a choisi c'est mieux pour vous. Non, je pense que cette liberté-là, c'est un élément aussi d'attractivité. Ne m'interrompez pas, vous avez fait un long, long, long monologue. Deuxième élément, dans l'abrogation de la loi fonction publique que vous prévoyez, il y a quand même un élément très important sur l'égalité femmes-hommes, avec des plans d'action obligatoires, et je vous invite à regarder... La progression des nominations de femmes dans l'encadrement supérieur de l'État qui a nettement progressé entre 2016 et 2021. On est à 42 des postes d'encadrement dans les primo-nominations par les femmes. Il y a une progression considérable. Donc c'est aussi ça euh, que, vous, que vous abrogez. Donc euh, pour en revenir à la question des, la question, la question des effectifs, peux, la question des effectifs, la question. Ce pas de présenter les choses de manière globale. Il y a des endroits où il faut plus d'agents publics ben Oui, on en recrute. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le champ sécurité. Police, gendarmerie, la justice, là où on en a besoin, on doit pouvoir recruter des agents publics. Si demain, il faut renforcer la première maille de proximité pour permettre un meilleur accès aux services publics à travers les maisons France Services pour accompagner sur les démarches, oui, on peut le faire. Après dire, est-ce qu'on est capable aussi de faire des économies parce qu'il y a certaines réformes, parce qu'on supprime une démarche, parce qu'on s'organise mieux, ben bah oui, c'est possible aussi. Pourquoi on y renoncerait Parce que dans, dans le reste de la société, on n'est pas capable aussi des fois de mieux s'organiser. Pourquoi est-ce que, parce que c'est le secteur public, on s'empêcherait de faire des économies quand elles sont possibles Donc moi, je refuse cette vision un peu caricaturale, et, et je le dis aussi à mon voisin de droite. Vous disiez quelque chose de juste, vous disiez, vous disiez pardon, il faut parler de sens. Quand on parle d'action publique. Et je tiens à vous dire que c'est terrible quand on rentre dans une campagne et que le seul sens autour de, de l'action publique, c'est de sortir le comité de la hache. mais on est en plein, je, je déroule le comité de la hache. Vous imaginez, c'est oui. pas un projet pour le service public. Ce n'est pas, pas, pas un projet pour le service public. Il faut parler de politique publique, d'organisation. Et nous, on a un projet. On dit, on veut plus de proximité, on veut plus de déconcentration, et quand ça nécessite de faire des renforts d'effectifs, on le fait d'ailleurs, on l'a prouvé dans ce quinquennat, et quand il y a des endroits où on peut faire des économies, on le fera, il ne faut pas qu'on soit dogmatique ce sujet-là. Mais c'est terrible de parler aux agents publics comme ça. L'image, elle est, je vous le dis, elle est catastrophique, la hache. Le bourreau du service bon, public. Alors, on a, on a, je, je termine oui. quand même, je pense que mon voisin de gauche a pris largement le temps de, de développer ce qu'il avait à dire et, et, et essayer d'esquisser un modèle. Mais je le redis à, à, à mon voisin de droite, je trouve que vraiment, les agents publics, surtout dans la période, ils n'ont pas besoin qu'on leur parle comme ça. Qu'on définisse un projet, qu'on proje, qu soit projet contre projet, très bien. Et je trouve que d'avoir fait un, un totem autour de la réduction du nombre de fonctionnaires à cette hauteur-là et surtout avec cette méthode. Avec cette méthode en disant... On sort le comité de la hache, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je trouve ça terrible, très contreproductif, Et je pense qu'effectivement, il faut parler de sens, de projet, d'organisation. Est-ce que vous êtes favorable à plus de déconcentration, plus de proximité Quelles sont les, les missions que vous allez renforcer Et je crois que le débat, il doit se jouer là-dessus. Et alors, donc, concrètement, on je... n'a pas la réponse à la question. Non, non j'ai l'impression. Oui, bah c'était la suis... question, mais bon, c'était qu'est-ce qu'on... Que, voilà, Est-ce qu'il y aura un, un programme en, en matière de, de création de suppression de poste? On n'a pas, là, effectivement, pas on n'a pas la pas réponse. Pas là, alors, alors réponse. donc, donc façon... là, vous avez, vous avez été interpellé, je rappelle juste... Savoir si on va supprimer des postes bah ou pas, Oui, ou, ou, ou vers quoi Parce ah, qu'on n'a pas, pas la réponse à la question sur mais, le projet. Mais De toute façon, M. Casna pourra dire ce qu'il veut. Emmanuel Macron avait promis 120 000 suppressions en 2017. Il y a renoncé. Oui, il peut nous tout, dire ce qu'il veut aujourd'hui chose durant Est-ce qu'il qu y a un programme chiffré ou pas mais Je, vais enfin, mais je vais Pour l'instant, on n'a pas de programme. Donc mais euh... heureusement, mais heureusement <rire> qu'on est revenu. Non, attendez, on serait complètement comme si on était déconnecté de l'environnement, de la crise dans laquelle on a traversé. On dirait coûte que coûte. On dirait, écoute, mais non, on ne changera pas mais de cet objectif de réunion sociale. Du coup, maintenant, on quoi Mais attendez, mais, attendez je, je termine. Je, je, je. je, je, je, je peux terminer Je peux terminer. Et donc, je reviens sur votre commentaire. On n'essaie pas de vous redonner la parole, parce que vous n'avez pas... Bon, je bon je, je, juste, alors, non, deux minutes. Voilà, <ritant>, je, je, vais, je vais essayer de finir ma phrase. Je, je vois que ça, ça déchaîne les passions, <ritant>, et ouais. je suis ravi que notre projet suscite autant d'interrogations. La réduction la remise en cause de, de l'objectif de réduction de l'emploi public, bien sûr qu'elle s'est adaptée au contexte, mais je, je le redis, le, quel contexte Je ne sais pas, on a, on a traversé une crise sanitaire, une crise sociale, et donc on a adapté, et, et moi je suis très fier qu'on ait adapté le projet, au regard des nouveaux enjeux du contexte. Imaginez le contraire moi je serais très inquiet de dire, quelle que soit l'évolution du contexte, je maintiens objectif oui. coûte que coûte. Et bien moi je suis très fier du fait qu'on ait et réussi me... à adapter le projet en fonction des attentes Alors, et du contexte. Je vous remercie. On, va, on va passer la, la parole. Et puis donc, donc nous attendons avec, euh, voilà, quand le programme, si programme IA sera sorti, Donc nous, nous verrons précisément... Et on voilà, le programme. Euh, oui, mais précisément en ce qui concerne les, les, les effectifs. Donc Otman Nasrou, vous avez été euh, interpellé, donc je rappelle juste au passage évidemment que Valérie Pécresse propose 200 000 suppressions de postes, donc c'est vrai, et la création euh, parallèlement de 50 000 dans dans certains secteurs, en santé, éducation, euh, enfin toujours les mêmes d'ailleurs, enfin toujours les mêmes, parce qu'effectivement, toujours ces secteurs-là qui, qui sont mis en avant pour les, les, les créations de postes, euh, qui est la seule candidate hein, à avoir, j'allais dire, lancé, en fait, euh, relancé euh, un, un, une proposition très forte de suppression de postes à un niveau très élevé euh, de fait, en employant le terme d'administration-administrante comme si cette administration administrante, finalement, c'était là où on pouvait faire des, des économies. Vous allez peut-être pouvoir me dire dans quel poste exactement. C'est plutôt les suppressions de postes qui m'intéressent que les créations, on va aussi parler des, des créations. Il serait vrai qu'elle a, a redit récemment que le, la, la mère des réformes, pour elle, est la baisse des dépenses publiques. Alors, est-ce que tout, tout part de là Et effectivement, on part d'abord sur des suppressions de postes et après, on voit. Bon, d'abord, je suis très frappé par ce que je viens d'entendre sur ma gauche de la part de, de M. Cazenave. Parce que... On ne peut pas passer son temps à dire tout et son contraire sur des sujets de ce type-là. On ne peut pas s'être engagé à une suppression de poste et expliquer ensuite que c'est honteux de, de proposer d'aller dans ce sens-là. Surtout qu'en réalité, la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, a commencé pas tout à fait au début du quinquennat. Donc vous n'aviez pas pris ce chemin dès le départ. Donc en réalité, tout ce que vous nous dites aujourd'hui n'a aucune valeur. Et je note que vous n'avez pas répondu à la question de vos intentions pour l'éventuel second quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qui serait une catastrophe parce que vous avez parlé Ça, de bourreaux, vrai. les bourreaux aujourd'hui euh, du service public, les bourreaux des agents publics, c'est vous, parce qu'aujourd'hui nos agents publics sont en souffrance alors que vous êtes aux responsabilités. Non mais il faut le dire, et donc j'aurais <rire> attendu un peu plus d'humilité et un peu plus de constance et un peu plus de respect sur un sujet aussi important. Parce qu'effectivement avec Valérie Pécresse, nous avons choisi eh bien, de dire la vérité aux Français et aux agents du service public en leur disant que oui, elle voulait. Euh, supprimer non pas des fonctionnaires, mais des postes. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Par, euh, le non remplacement d'un départ sur trois à la retraite. Ça équivaut au non remplacement d'un départ sur trois à la retraite, non parce que certains s'amusent à dire qu'il s'agit de supprimer euh, des, des les, les agents qui sont en poste. C'est tout à fait faux. Ce sont des non remplacements à hauteur d'un départ sur trois à la retraite, ce qui est moins d'ailleurs que sous le en 2007-2012 où c'était euh, de l'ordre d'un départ sur deux. Et d'ailleurs, je veux préciser que le comité de la H bien sûr ne concerne pas. Cette question-là, c'est un comité qui est là pour réduire les normes, réduire les codes. Je ne sais pas si vous le savez, Monsieur Cazenam, mais le simple, je prends un exemple, le code de la construction et de l'habitat a gagné 700 pages en 10 ans. 700 pages de plus. Est-ce que la question de, de, de la construction et de l'habitat s'est significativement améliorée Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a des normes inutiles. Et le comité de la H, c'est un comité qui sera placé sous l'autorité du Premier ministre pour toiletter, nettoyer, supprimer... Des normes inutiles, il y a 400 000 normes aujourd'hui dans notre pays. Et donc vouloir faire croire que la hache vise les agents publics, je trouve que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle euh, qui ne vous honore pas. Et en l'occurrence, donc les 200 000 suppressions, soyons clairs, qu'est-ce qu'on appelle l'administration administrante Eh bien évidemment, si on allège les procédures, si on les simplifie, si euh, on, on repense eh bien, par la dématérialisation, par la numérisation, certaines procédures internes, si on supprime les doublons entre l'État et la collectivité, de fait, il y a un travail administratif en moins. Et c'est là-dessus que nous ne faisons pas un départ sur trois à la retraite. Je prends un exemple, qui est celui de l'hôpital. Aujourd'hui, par rapport à un hôpital allemand, un hôpital français a 30% d'emplois administratifs en plus. Donc, euh, de dire que cette mesure-là, eh ça, ça se ferait au détriment des soins, c'est faux. Nous voulons d'ailleurs en parallèle, et vous l'avez dit, 200 000 suppressions de postes, 50 000 recrutements. Et dans ces 50 000, il y en aura 25 000 pour l'hôpital. Mais ce seront des postes de soignants. Alors je me fais l'avocat du diable. Euh, très bien. Mais quand, par exemple, un hôpital a, a besoin, en période de crise sanitaire, de, de plus de logistique, de réaffecter des malades d'un hôpital à l'autre, ça, ça demande quand même des, de l'administration. Et pas que des soins. Bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il faut qu'on calibre évidemment nos procédures au minimum requis, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment une optimisation dans nos procédures internes qui sont parfois extrêmement lourdes. Je vous donne un autre exemple. Sur les aides aux entreprises, nous avons plus de 2000 aides différentes dans notre pays. Pour chacune de ces aides, il y a une procédure différente. Et même nos agents, est-ce qu'on pense à eux Est-ce On parlait du sens tout à l'heure. Le sens, c'est bien évidemment de faire en sorte que le travail administratif pur soit le plus efficace, le plus réduit possible. Ça passe non pas par des coups de rabot, ce n'est pas ce que nous proposons, mais par une refonte en profondeur, procédure par procédure. Il y a des gains partout. Je vous prends un exemple. À la région Île-de-France, puisque on peut parler aussi de la preuve concrète de ce qu'on fait, contrairement à ce gouvernement qui dit tantôt une chose et fait le lendemain l'inverse. Eh bien, nous avons supprimé 10% des agents du siège de la région Île-de-France. Je vous invite à interroger les agents de la région Île-de-France. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui plus malheureux ou au contraire plus épanouis dans l'exercice de leurs fonctions Nous avons supprimé un échelon, l'échelon des sous-directeurs, parce qu'il y avait six niveaux d'administration. Eh bien, je, voilà, chargé de mission, chef de service. Le, le, le directeur, le sous-directeur, le voilà le, le DGA, etc. Et, il y en avait beaucoup trop. Nous avons supprimé l'échelon des sous-directeurs, nous avons repensé les, les procédures en interne, nous avons dématérialisé très tôt, dès 2016, ce qui fait qu'au moment où la crise sanitaire est arrivée, nous avons pu continuer à fonctionner très naturellement, ce qui n'était pas le cas d'un certain nombre d'administrations d'État, en particulier du côté du Trésor, où nos propres mandatements durant la crise sanitaire mettaient tellement de temps à être exécutés parce que l'État n'était pas prêt. Et tout cela, nous l'avons fait, encore une fois, avec sept accords sociaux. Cet accord social, c'était une première avec les, les, les agents et je regrette d'ailleurs que le dialogue aujourd'hui entre l'État et les représentants syndicaux soit à l'arrêt. Parce qu'aujourd'hui, euh, la négociation ne se fait pas dans une logique de gagnant-gagnant. Les agents peuvent comprendre et ils le comprennent très bien que leur conditions de travail n'est pas simplement une question de hausse des effectifs toujours plus. Comme nous le dit M. Bernalicis qui veut étatiser toute l'économie finalement, puis être fonctionnaire, mieux c'est. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous avons aujourd'hui dans notre pays un million d'agents publics en plus que l'Allemagne pour 17 millions d'habitants en moins. A-t-on le droit de poser sérieusement la question du bon niveau des effectifs, parce que pour les agents eux-mêmes, pour qu'ils puissent faire un travail réellement utile à nos concitoyens et ne pas perdre trop de temps sur des procédures administratives inutiles, et tous les élus locaux, tous ceux qui travaillent dans la sphère publique, voient ces procédures inutiles. Il y en a, ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des procédures utiles qu'il faut garder mais un départ sur trois à la retraite ça ne me paraît pas excessif et je le redis dans une logique aussi de gagnant-gagnant où les agents doivent aussi eh bien, retrouver la question du sens du service public auprès de nos concitoyens et c'est pour ça que nous allons renforcer eh bien, dans les trois fonctions que vous avez citées protéger, soigner, éduquer, donc la justice notamment, l'éducation nationale et, euh, et dans l'hôpital où là, il y aura bien sûr des offres d'effectifs, mais là aussi, pas sur des emplois administratifs, sur des emplois eh bien, de terrain et sur des emplois de services pour nos concitoyens. Okay, on n'a pas évoqué la, la formation, on n'aura pas le temps, mais c'est vrai que ça, un tel projet impliquerait aussi des, des plans de formation euh, très, euh, très élevés. Euh, Karine Petit, je vous remercie euh, d'être arrivée. Donc là, on inverse, à nouveau, on alterne, voilà. Proposition inverse que celle de, de Valérie Pécresse qui propose donc de supprimer 200 000 postes. Euh, Yannick Jadot lui propose plutôt à l'inverse donc de créer 200 000, 200 000 postes, de procéder à 200 000 recrutements donc pour le grand retour des services publics. Alors il a déjà un peu précisé dans quel, dans quel secteur ces créations de postes se feraient. Euh, donc policiers, beaucoup beaucoup d'enseignants au niveau, au niveau scolaire, 8 000 à 10 000 enseignants dans l'ancien enseignement supérieur, 100 000 infirmières, 3 000 magistrats, 80 000 agents des, des tribunaux, sans suppression de postes, donc euh, en, en parallèle. Et les Verts proposent également, <coughs> comme euh, Jean-Luc Mélenchon, donc un grand plan de déprécarisation et de titularisation des, des contractuels. Alors même question euh, qu'a Hugo Bernalicis. comment comptez-vous euh, financer ces euh, créations de postes Et prévoyez-vous des économies euh, par ailleurs D'abord, il faut arrêter euh, parce que ça fait à peu près maintenant 20 ans euh, qu'on parle de la fonction publique ou du service public, de la politique publique comme quelque chose qui coûte cher, qui est poussiéreux et qui ne serait pas euh, efficace et qui serait un problème. Et donc, du coup, à chaque campagne ou à chaque élection, on demande euh, voilà, comment on doit moderniser je trouve que c'est sympa pour les, pour les agents des services publics parce que les agents des services publics ont été tout autant capables de se moderniser que d'autres champs d'activité. Je le dis que je suis fonctionnaire territorial de, de métier et, et de profession. Et nous, on croit aux service publics. Le service public est une richesse est un formidable point d'appui parce que la preuve, depuis 20 ans, quand on est uniquement dans une logique comptable, quels que soient les secteurs de la politique publique, uniquement dans une logique budgétaire de restriction et de diminution euh, de non départ à la retraite, alors 1 sur trois, 2 sur trois, 3, 3 sur 3, ou, euh, etc., on a produit de l'inégalité, de l'inégalité sociale, de l'inégalité territoriale, et on a affaibli le service public qui s'adresse à tout le monde. J'ai été maire quand euh, on a dû, euh, à la demande du président de la République actuelle, sortant, d'organiser des grands débats. Que disaient les grands débats Dans le 14e arrondissement, plus de 900 personnes, chaque samedi, venaient débattre à la mairie euh, sur les grands sujets. Euh, eh bien, ils demandaient plus de santé, plus d'égalité, dans les villes, mais aussi dans les territoires ruraux parce qu'ils voyaient bien aussi qu'il y avait une, euh, une mise en concurrence de ces territoires et que c'était inacceptable. On a d'ailleurs accueilli euh, la maternité du Blanc et les habitants de la maternité du Blanc dans la Creuse, qui n'ont pas été reçus par le président de la République et le ministre de la Santé à l'époque, il y a quatre ans, parce qu'on fermait les petites maternités aussi dans les campagnes et qu'on les regroupait à plus de 120 km de lieux de domicile des habitants et de futurs parents. Alors oui, on dit que nous, il faut casser ça, sortir de ça, parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et ça a aggravé la situation dans notre pays. On dit oui. Alors, il y a les postes, on va dire, classiques de création, des enseignants, des infirmiers, des infirmières, etc. Mais on dit aussi qu'on arrêtera euh, de demander aux collectivités territoriales, parce que c'est ce que le gouvernement fait, et encore euh, ces dernières semaines, de rationaliser euh, aussi aux collectivités territoriales, ce qui, leur du coup, leur implique de ne plus euh, pouvoir recruter correctement et sereinement des assistantes sociales, des infirmières scolaires, de la médecine scolaire, à chaque niveau. Alors oui, on parle de magistrats, on parle d'enseignants, mais je le dis aussi, on est dans le, dans le maillage très fin et à tous les échelons et que l'État aide et soutienne plutôt Là, euh, on est quand même sorti d'une crise euh, sanitaire absolument inédite. Et que fait l'État entre la troisième et la cinquième vague de cette crise sanitaire Demande à toutes les collectivités territoriales, donc à tous les agents, de s'aligner, d'être bien correctement alignés sur les fameux 1607 heures, qui sont euh, 1607 heures. Donc ça a joué de trois quarts d'heure, une demi-heure pour certaines, et ça a valu un certain nombre de débats considérables. Et puis le gouvernement quand même nous redemandait au mois de novembre soit de réviser la copie, soit de l'entériner. Enfin, on était quand même euh, à ce niveau-là de priorité pour le gouvernement. Ce que je voulais dire, trois priorités. Donc, redéployer à très court terme ces grands services publics d'État et donner une vision aux collectivités territoriales pour recruter et avoir un plan de recrutement. Ensuite, il y a aussi une vraie, euh, un, un vrai nouveau projet de société que nous souhaitons donner à la fonction euh, publique et aux services publics, État ou collectivités territoriales, c'est par rapport au climat, en plus d'un de, de, formidable appui de développeurs d'égalité euh, sociale et de réduction des inégalités. Et là, je rappelle, il y a dix euh, ans, on a eu des crises sanitaires aussi, et des crises environnementales, sur les crises de la vache folle, sur les crises, etc. On s'est retrouvés, on s'est retournés, et derrière, nous n'avions plus de capacité à agir, parce que nous avions aussi dépouillé et dépossédé les fonctions publiques territoriales et d'État dans leur euh, capacité à agir en termes d'expertise, de contrôle sanitaire. Et donc, du coup, euh, alors bon, le gouvernement actuel répond assez facilement puisqu'il déverse euh, des millions d'euros à des cabinets euh, extérieurs. Nous, ce que nous pensons, c'est que la fonction publique d'État, la fonction publique locale, doit retrouver toutes ses capacités d'expertise, d'ingénierie, parce que le candidat, le représentant, le candidat de Valérie Pécresse dit Oui, mais parce qu'il n'y a que de la poussière, on va d'abord supprimer ce qu'on fait en doublons, ce qu'on fait. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il faut arrêter de dire qu'il y aurait des doublons, des triplons, etc. dans les tâches des services publics. Il faut arrêter de dire le problème n'est pas là, et vous le savez, Très bien, on a fait tous un bond absolument formidable, peut-être pour dématérialiser euh, d'un seul coup euh, les inscriptions aux écoles, par exemple, dans les mairies. On l'a fait en dématérialiser, mais derrière, derrière, qui est là Ce n'est pas un ordinateur. Et vous, le, et le, la défenseur, par exemple, des droits, le dit, oui, on quand on dématérialise, on accroît les inégalités... Oui. Et on accroît le non-recours au droit. Ça, on en a parlé Donc, déjà. du coup, c'est ce que nous pensons. Et je suis fonctionnaire euh, territorial. Lorsque j'ai eu mon, mon, mon concours de fonctionnaire il y a un peu plus de 20 ans, d'attaché euh, d'administration, attaché d'ailleurs. Voilà. Je ne me suis jamais sentie aussi libre en fait, de pouvoir un rester dans ma collectivité, deux de changer de collectivité, trois de travailler dans le privé à un moment donné dans ma vie, d'être élu local, de travailler dans une association. Et c'est justement cette stabilité, et oui au statut, parce que quand même, on a beau dire, mais euh, finalement, tous les, quand même, tous les syndicats, tous les syndicats toutes les associations d'élus, toutes les associations aussi et les collectifs de citoyens disent, mais pourquoi vous n'avez pas agi et vous avez aggravé la situation des services publics sur ces cinq dernières années Qu'est-ce qu'il vous a fallu pour attendre, euh, justement, les AESH Les AESH, par exemple... Dans les écoles, dans les écoles, cinq ans après, elles sont toujours, ils sont toujours dans une statue de précarité et donc dans une dégradation de l'école inclusive pour les enfants porteurs de handicap. Je vous remercie, il faut vraiment qu'on avance. Alors, Je crois que vous vouliez réagir, mais vraiment deux minutes. Alors, on va un petit peu déborder, puisqu'on a commencé un petit peu en retard. Je pense qu'on peut s'accorder un, un quart d'heure supplémentaire. Parce que je veux vraiment qu'on aborde la, la, la question des rémunérations. Oui, oui. Non, il y aurait, il y aurait beaucoup à dire. Il y, a, il y a quand même deux points sur lesquels je voulais revenir suite à l'intervention de Madame Petit. Sur Oui, vous avez raison sur le besoin de proximité. Vous n'étiez pas au tout début de nos, de nos échanges, mais oui, avec les maisons France Service, oui, avec les maisons de santé. La proximité, c'est la clé. On est d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on a commencé à, à le mettre en œuvre sous ce quinquennat et ça fait partie du projet que nous défendons. Il y a un truc qui m'a fait un, un peu, je, je le dis, bondir. C'est un peu la posture sur, mais quand même, l'État qui exigerait des collectivités qu'on harmonise le temps de travail et qu'il y ait 35 heures partout et que ça, ça vous révolte. Ben moi, je suis un peu choqué quand même. Parce que je trouve que ce qui, ce qui lie les valeurs du service public, c'est aussi l'équité. Et je crois que c'est normal que l'on demande aux agents publics, dans l'ensemble des collectivités, de respecter ces 1607 heures. Et à contrario, je trouve que c'est quand même un drôle de combat que d'expliquer que l'État demandant cette mesure d'équité, et je le redis, en augmentant aussi le temps de travail, on augmente la présence, hein, et on augmente le service aux, aux usagers combat complètement d'arrière-garde, d'expliquer que non, vous comprenez, c'est bien qu'on laisse, selon les collectivités, 32 heures, 30 heures, selon les acteurs locaux. Moi, je trouve que c'est une bonne mesure d'équité qui renforce la présence des services publics, puisque ça renforce le temps de travail. Je trouve que c'est quand même un, un sacré combat d'arrière-garde. Et puis, je vous le dis sur le statut, moi, je pense que le statut il est fondamental pour la fonction publique, mais laissons aussi la possibilité, je le redis, mais c'est là où nos projets, euh, euh, je pense, se se séparent. Laissons le, laissons le choix. Laissons, bon sens, le choix aux gens de nous rejoindre, soit passer des concours, soit venir sous un statut contractuel. Et quand ils ont fait le choix de venir sous un contrat, offrons-leur des carrières adaptées. C'était tout le sens de la loi fonction publique. Une société faite de plus de liberté de choix. Merci. Nassau, vous vouliez réagir Oui, euh, rapidement. Je ne reviens pas non plus sur les, les 1607 heures. Encore une fois, je défends une candidate qui a fait le nécessaire à la tête de la collectivité qu'elle dirigeait avant même la loi qui a été adoptée en 2019 parce que ça paraissait effectivement de bon sens et j'ai du mal à entendre l'argumentation derrière. Ça représente sur notre pays 18 000 équivalents en plein, ces fameux 1607 heures. Et donc euh, effectivement, euh, je trouve tout à fait normal et je regrette que certains élus, dans une logique clientéliste, j'assume le terme, eh bien, n'est pas pris les devants et n'est pas fait le nécessaire dans leur collectivité parce que, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, dans certaines collectivités, parce que encore une fois, il n'y a pas de raison de travailler en dessous des 35 heures, non. même par nécessité de service. Non, non je voulais juste revenir... Juste les projecteurs, c'est vrai que sont, sont sur les collectivités qui sont en dessous, mais souvent, parce qu'il y avait des accords, des accords locaux, en fait, hein, qui, qui étaient... Euh, Dérogatoires. Hein, oui, sûr. un peu l'avocat du diable, pour compenser, en fait, des conditions de travail parfois difficiles sur des médias techniques à forte pénibilité et, et des très faibles rémunérations, dont on va aborder les rémunérations, justement, dans 5 minutes. Parce mais s'agissant... Non, pardon, simplement, je voulais dire, parce il, que vous me dites vous vous vous difficile pour la région Île-de-France, c'était les agents du siège que... oui. qui, qui avaient un, un cadre vrai. dérogatoire. Mais, Donc ce n'était pas les agents le, des, le des lycées. Le projecteur a euh, été mis sur les, les collectivités qui étaient en tout, mais il y a quand même aussi beaucoup de, de, de collectivités qui, qui étaient aussi dans les clous. Oui, Donc voilà. Parce que là, on bien a l'impression que mais... euh, euh, tout le monde travaille 30 heures euh, au sein des, des collectivités. Non. Ce qui n'est pas, pas le cas. Juste hum. un mot. La logique comptable, et là, je, effectivement, il y a un point commun entre M. Bernalissis et Mme et Petit. Euh, à ce moment-là. Pourquoi pas un million d'emplois publics en plus je veux Un dire, million, c'est ça, c'est le bon chiffre. Vous, vous êtes sur un million, madame, et sur 200 000, mais ce que je, je cherche à comprendre un réellement, c'est que j'aimerais qu'on ait un discours de respect aussi pour les agents publics et pour tous ceux qui, peut-être, vont nous écouter et, et, et leur dire la vérité. Ce n'est pas simplement en augmentant le nombre d'agents publics qu'on va améliorer leurs conditions de travail. Je prends un exemple. S'agissant de la police, des effectifs de la police, on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de recrutement. Est-ce que vous savez que les taux d'engagement, c'est-à-dire la présence sur le terrain aujourd'hui des policiers, elle est inférieure au quinquennat 2007-2012, alors qu'il y a des effectifs en hausse. Parce que les procédures, on a parlé de la procédure pénale, sont extrêmement lourdes. Donc la question c'est aussi, quelle procédure, quel travail, quel sens à la mission du service public et c'est pas simplement il y a des gens qui sont dans une logique comptable et d'autres qui ne le sont pas parce que moi aussi hein, je pourrais dire on en a recruter 2 trois millions supplémentaires ça n'est pas le sujet je le, je le sujet c'est pour leur faire quoi mais non mais bien sûr que non parce que derrière ça a des répercussions euh, terribles et puis pardon cette hausse d'effectifs qu'on connaît depuis dix ans d'ailleurs ça se fait au détriment d'une paupérisation on va parler de la rémunération à l'instant la transition est toute trouvée c'est que les effectifs ont augmenté mais la masse salariale n'a pas augmenté dans le même temps ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a paupérisé la fonction publique alors, justement, parlons des autres sujets euh, sensibles aussi. Et malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aborder, euh, il y a plein d'autres sujets à aborder, hein, no notamment la la formation ou autre, mais ce sera pour une, une, autre, une autre occasion. Donc sujet euh, des, des rémunérations, alors on se rappelle que le quinquennat précédent, avait, il y avait le fameux protocole PPCR euh, de 2015 hein, qui a fini de s'appliquer en 2021 avec, euh, avec un an de, de, de retard qui, qui devait améliorer hein, les progressions de carrière, les déroulements de carrière, les rémunérations. Il y a eu un début de transfert. Euh, de points prime point indemnité enfin indemnité rémunération traitement mais vraiment à la marge. Malgré ça, on, voilà, on, on s'aperçoit que finalement, euh, au bout du compte, euh, les PPCR n'a pas été... C'est pas que ça n'a pas été efficace, mais euh, finalement, on se retrouve un peu dans la même situation qu'avant qu PPCR. Euh, donc, les, les, les revendications salariales des agents publics, des organisations syndicales sont, sont vraiment euh, de plus en plus fortes. Alors, la crise sanitaire, là aussi, et passer par là, l'inflation. Je ne vais pas refaire refaire toutes les sortes. Le pouvoir d'achat, de toute façon, est un thème très fort euh, également dans le également dans dans le privé. Euh, alors, le gouvernement. Euh enfin, sous le quinquennat d'Emmanuel de, de, Macron, le, le gouvernement s'est toujours refusé, il l'a dit, il assume de dégeler la valeur, la valeur du, du point d'indice, euh, donc qui est gelé depuis 2018, voire même depuis 2010, hein, si, hormis les deux années 2016-2017, de, avec euh, donc, la hausse de 0,6%, et Amélie de, de Montchalin a préféré, c'est ce qui avait été annoncé lors du dernier rendez-vous salarial, donc cibler les revalorisations, notamment sur les agents les moins bien rémunérés euh, de catégorie C. Mais bon, on voit bien qu'avec l'inflation, euh, voilà, les revendications salariales sont de plus en plus, euh, de plus, en plus fortes. Et d'ailleurs, euh, plusieurs organisations syndicales, 7 sur 9 hein, quand même, qui représentent l'ensemble de la fonction publique, appellent à une journée de mobilisation le, le 17 mars. Hein, euh, justement sur la question euh, sur la question des salaires, euh, certains syndicats comme l'UNSA demandant même un, un grenelle de la, de la fonction publique. Voilà, pour reconnaître véritablement le, le, les le travail des agents et les rémunérations. Donc, que prévoir pour améliorer le pouvoir d'achat à la rémunération euh, des agents publics. Donc, on ne peut pas faire l'économie, évidemment, d'évoquer euh, la valeur du, du point d'indice. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, propose de revaloriser le traitement des, des, des fonctionnaires en rattrapant le gel du point d'indice depuis 2010. Donc, là aussi, je vais un peu vous poser la question. Ah, ça fait du, un paquet de La question du dingue, coût. Quoi, hein, et dit. en améliorant les, les grilles salariales en négociation, évidemment, avec les organisations syndicales. Donc, déjà un petit peu. Parler, donc voilà. Est-ce que vous avez euh, chiffré le, le coût du rattrapage euh, du, du gel, enfin du dégel du point d'indice et l'amélioration des grilles indiciaires Que prévoyez-vous en termes d'amélioration des grilles Des grilles qu'on qu rebouge, qu'on retouche régulièrement euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, il y a beaucoup de choses à faire, mais effectivement, la, la revalorisation du, du, du point d'indice, c'est essentiel parce que, par exemple, là, à chaque fois, on fait des grands protocoles pour. Euh, réhausser le niveau des catégories C, mais c'est pour une raison bien simple, c'est qu'à force de laisser le gel du point d'indice et euh, avec l'inflation, vous retrouvez à avoir des catégories C qui se retrouvent payées sous le SMIC, ce qui n'est pas légal. Euh, donc on fait à minima ce rattrapage en points euh, dans la grille pour, pour éviter d'être dans cette situation où on paye des agents publics moins que le SMIC. Alors, même, on va quand même dire les choses hein, telles qu'elles sont, parce qu'on a l'impression que c'est euh, les grands seigneurs qui viennent dire « oui, nous avons revalorisé les grilles ». Non, non, euh, restons, restons raisonnables là-dessus. Et de toute façon, tant que vous êtes au-dessus de l'inflation, c'est une perte euh, d'argent pour les fonctionnaires de ce pays. On rattrape, et je crois que ça fait quelque chose comme 20 milliards d'euros, euh, si je ne vous dis pas de bêtises. Et n'oubliez pas que dans un circuit économique, quand les gens dépensent leur argent, de toute façon, vous vous en retrouvez entre 20 et 25% dans les caisses de l'État à la fin de l'exercice, euh, puisqu'ils euh, vont consommer, payer de la TVA, payer leurs impôts, etc. Non mais je le dis, ça, ça fait partie de, de la logique quand même euh, euh, économique. Il y a des dépenses, mais il y a aussi euh, des recettes, euh, évidemment. Et que c'est essentiel euh, que l'on puisse revoir euh, les grilles, parce qu'on a aujourd'hui, avec tous les... les la, la fuite en avant euh, du new public management à la performance et à augmenter les parts de primes euh, pour les différents euh, agents, parce qu'il faut augmenter la productivité vous comprenez, si on n'a pas une carotte devant nous euh, personne n'avance, je ne crois pas à cette conception, mais bon je comprends que les libéraux ils euh, soient y soient très attachés euh, on se retrouve avec euh, les, des, des agents de catégorie A que sont les enseignants par exemple, qui n'ont pas de régime indemnitaire et qui sont euh, fistrement mal payés, moi-même qui étais agent de catégorie A attaché d'administration c'est à dire équivalent en fait en réalité, hein, quand on regarde les grilles, euh, j'ai à peu près la même grille que en traitement euh, en tant que tel. La grosse différence dans ma rémunération quand j'étais euh, attaché, euh, c'est que j'ai 30 à 35% de ma rémunération qui est en prime. Qui pose un autre problème pour la retraite. Bon, voilà. oui, mais la vérité, vrai euh, vrai. elle est là. Euh, donc je trouve ça euh, fondamentalement euh, injuste. Et donc, oui, il y a un grand plan à faire pour mettre davantage de traitements, beaucoup moins de primes pour tout le monde et des grilles à revaloriser, par exemple, euh, celles des enseignants, euh, ce qui fait euh, un faudrait, paquet par de. par exemple, refondre les grilles aussi, parce que là, là c'est un sujet euh, euh, constant également. Il faut moderniser les grilles. Qu'est-ce qu que ça veut dire bah. Que là, vous prévoyez de, de refaire, euh, oui. de modifier la structure des grilles, par exemple. Oui, de modifier les grades, la, les, échelons, les, les, grades les échelons, les avancements aussi, euh, le mode de fonctionnement. Euh, donc, il mais, mais on reste sur la, le mode de fonctionnement actuel. Parce qu'on disait au début, euh, oui, c'est pas transparent. Enfin, excusez-moi, c'est quand même beaucoup plus transparent dans la fonction publique pour prévoir sa rémunération. C'est sur Internet, vous avez les grilles, vous avez le point. On comprend rien. Bah, vous comprenez rien, vous. Mais les gens comprennent très bien. Alors, après, c'est votre problème. Mais parce que quand vous êtes contractuel et que vous êtes là dans une discussion bilatérale avec le futur employeur, vous croyez que c'est transparent de fixer la rémunération dans un bureau comme ça, dans un coin, et qu'après les organisations syndicales vont aller dénoncer que tel contractuel qui est un homme est plus payé que tel contractuel qui est une femme, pour remarquer qu'il y aura à nouveau des inégalités, s'il y a moins d'inégalités salariales dans la fonction publique et pas qu'il n'y en ait pas, c'est parce qu'il y a des grilles euh, indiciaires, et s'il y en a quand même dans la fonction publique des inégalités salariales entre femmes et hommes, c'est parce qu'il y a ces régimes indemnitaires, et que les femmes sont à, combien j'ai noté, 22,5% en temps partiel, contre 6% pour les hommes, par exemple. Et donc les primes sont aussi à temps partiel, hein, évidemment, tout ça euh, vient s'accumuler. non, c'est ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec les grilles. Oui, ça a à voir avec les régimes indemnitaires, le RIFSEP, et dont le CIA et tous ces machins qui étaient censés apporter euh, euh, une amélioration pour tous les fonctionnaires, alors que ce n'est absolument Vous pas seriez, le cas. par exemple pour euh, réduire, voire supprimer la part indemnitaire Ah oui, la réduire oui. drastiquement. On va en laisser un petit peu parce qu'il y a un petit effet symbolique et tout le monde n'est pas prêt à, à, à ça. Mais par exemple, toutes les énormes primes qu'on voit dans le monde de la sécurité. De la police. Je pense notamment à celle qui est octroyée au, au, au commissaire, euh, qui représente plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ceux qui arrivent à bien rendre leurs chiffres. C'est le corollaire de cette politique du chiffre et encore une fois du new public management appliqué à l'administration qui fait qu'il n'y a plus de sens dans le métier de la fonction publique. On a pour faire du chiffre, pour avoir sa grosse prime à la fin et avec le fouet sur les agents qui sont en dessous parce qu'il faut que le chef puisse avoir sa grosse prime à la fin. Pareil dans l'hôpital. Dans l'hôpital, le directeur. Et c'est quoi sa prime elle est, elle est corrélée à quoi Le nombre de fermetures de lits. Ah, vous fermez bien des lits, vous aurez une grosse prime à la fin de l'année. Voilà la perversité de ce système. On ne part plus des besoins, on ne part plus des services que nous devons rendre et de l'effectivité des droits auxquels on, on, on, ont taxé les citoyennes et les citoyens. Donc oui, on va rompre. On va rompre avec cette logique-là, euh, définanciariser la fonction publique, ou en tout cas la déprivatiser, euh, parce que euh, euh, finalement euh, c'est ce qui a fait la grandeur de cette fonction publique, notamment après les statuts de, des années 80, et c'est ce qui la rend aujourd'hui compliquée, impraticable et que les gens ne veulent plus y aller, c'est tout ce que les libéraux ont mis en œuvre et continuent de mettre en œuvre. Je termine en disant juste d'un mot ils ont quand même répondu à la Commission européenne, le président Macron, sur ce qu'il comptait faire justement sur les rémunérations, les effectifs, la fonction publique. Il a dit qu'on allait payer la dette Covid et qu'il y aurait une énorme saignée dans quoi, sur quoi, sur quoi on peut la payer à part les impôts et la puissance publique. Et eh ben, il y aura des réductions drastiques de fonctionnaires sous le futur quinquennat d'Emmanuel Macron. Il l'a promis, il s'y est engagé auprès de la Commission européenne et en plus il préside, comme vous le savez, l'Europe en ce moment. Donc j'espère qu'il compte tenir parole. Enfin j'espère surtout qu'il perdra les prochaines élections et que nous pourrons faire absolument le contraire. Je, je veux, Thomas Casna, je voulais vous. On ne va pas re revenir là, je l'ai un petit peu évoqué oui, a sur ce sujet. Amélie <rire> Monchalin. Oui, on va essayer quand même de rester concis parce qu'on ah. va peut-être arrêter à, à 11 h je pense, Maxime. Hein. Donc euh, voilà. Mais, mais je voulais juste quand même euh, rappeler que si euh, le gouvernement s'est toujours refusé à revaloriser euh, le, le, la valeur du, du point d'indice jusqu'à présent, euh, Amélie Monchalin a quand même entr'ouvert une, une petite porte. C'était en, en décembre. Euh, euh, où elle avait, elle avait euh, envoyé un, un courrier aux organisations euh, syndicales, euh, leur disant c'était à propos de la conférence sur les perspectives euh, salariales, euh, sur laquelle devrait, sur les, les, les, les, la base. De laquelle devrait, pourrait éventuellement s'ouvrir euh, une négociation euh, après la, la, la, la présidentielle. Euh, mais c'est vrai qu'elle leur a écrit euh, quelques phrases qui sont pas en leur disant que, alors jusqu'à présent, on avait quand même un, un refus net euh, sur le point d'indice, en leur disant que toutes les conditions ne semblaient pas aujourd'hui réunies pour une réévaluation immédiate du point d'indice, euh, et que outre le contexte économique, une hausse euh, du point d'indice appelait nécessairement une consultation préalable de l'ensemble des entreprises. Public, en particulier les, les collectivités territoriales. Donc, si, ce qui marque quand même une, une inflexion dans son discours, on n'est plus dans le nom euh, jamais de dégel du point d'indice, c'est les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies, il faut en parler. Est-ce à dire qu'en cas de réélection, éventuellement, on pourrait, dans le cadre d'une négociation salariale, envisager un geste Alors, qui est demandé par toutes les organisations <rire> syndicales Peut-être quand même, juste un mot. Pour redire que sur ce sujet euh, des rémunérations, le, le début du, du quinquennat, et, et vous l'avez rappelé, sur l'intégralité du quinquennat, on a mis en œuvre l'accord dit PPCR. – Oui, enfin c'était une application qui, avait, qui mais, est progressive, oui. qui a commencé en 2016. Si, – si, On aurait pu suivre la thèse de mon voisin de gauche, c'est-à-dire tout abroger, on repart à zéro, ce n'est pas le choix qui a été fait, je rappelle c'est 3 à 4 milliards sur les rémunérations, l'engagement qui avait été pris par le précédent gouvernement a été tenu et mis en œuvre par ce gouvernement au titre de la question des rémunérations. Je le dis, ce n'est pas rien, je, je, je, je dis ce n'est pas rien, c'est plus de 3 à 4 milliards d'euros sur les rémunérations, j'y tiens, c'est un, un premier point. Deuxième point, le choix qui a été fait, c'est de, de tenir compte du fait qu'il y ait des situations différentes dans nos services publics. Et effectivement, il y a eu des actions plus spécifiques au titre des enseignants sur les débuts de, de carrière, au titre de la sécurité. Je, parle, je pense aux gardiens de la paix, je pense à la pénitentiaire, je pense aux Ségur de la santé, en disant qu'il faut qu'on traite les situations différentes tout simplement parce qu'il y a des, des, des contextes, des situations différentes qui nécessitent des réponses adaptées. Et moi, je trouve que c'est aussi une manière de tenir compte du fait que le service public, ce n'est pas juste un grand tout homogène, qu'on a des métiers, des contextes différents. Donc c'est vrai que le choix, il a été fait autour de réponses plus spécifiques par grandes politiques publiques en fonction de leur situation et des difficultés rencontrées. Et moi, je crois que c'est, j'y reviens, c'est aussi notre vision de l'action publique, plus déconcentré, plus adapté, moins parfois monolithique et uniforme. Prenons la question du point, qui est un sujet difficile. Le point, quand vous revalorisez le point, vous impactez tous les employeurs publics. Que vous soyez euh, directeur d'hôpital, que vous soyez en collectivité <rire> locale, les mêmes qui diront d'ailleurs, les élus locaux, mais attendez, je ne comprends pas, c'est une décision de l'État qui, qui, qui impacte mon propre budget, euh, où est ma responsabilité Donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait une, une réflexion, sur l'ensemble des rémunérations. Et moi, je crois qu'avec les, les organisations syndicales, il faut pouvoir reposer l'ensemble du chantier de la rémunération. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'on a des sujets très concrets d'écrasement des rémunérations. Certains postes en catégorie B sont au même niveau ouais, que le des tassement, postes. Euh, en tassement catégorie. Le tassement Ta des grilles. Tassement, euh, tassement des grilles. La question, mais moi, je suis heureux que. Je, je, je, je suis heureux que vous compreniez tout à, à votre Fiche de paye, je vais vous dire, mais, mais voilà, mais je suis obligé de vous dire que tous les agents publics n'ont pas pu peut-être suivre cette formation, c'est très compliqué, comprend comprendre sa rémunération. Et par contre, honnêtement, je, je, faites le test, je connais bien les agents publics, pour moi, l'être moi-même et avoir travaillé avec eux, je vais vous dire, c'est très compliqué. Et alors la proposition qui vous fait, que vous faites, qui est une rupture complète avec le droit de la fonction publique, c'est de revenir sur une distinction fondamentale entre le grade et l'emploi. Je rappelle que si on a un, indi un indiciaire d'un côté, et. et je, si, si, c'est absolument, absolument. Il a n'y a plus de primes. Alors, je, je veux juste expliquer pourquoi il y a des primes, parce que vous avez un grade, mais que vous avez un emploi différent un jour vous avez des responsabilités d'encadrement, vous, vous, vous êtes dans telle collectivité ou dans tel service, et donc la pierre angulaire, angulaire c'est la distinction entre le grade et l'emploi, je le redis, c'est la pierre angulaire du droit de la fonction publique, qui fait que la rémunération des agents publics a toujours été conçue entre de l'indiciaire et de l'indemnitaire, pour traduire le fait qu'avec votre grade, vous pouvez prendre des emplois différents, voilà. Donc, j'entends ce que vous dites, mais vous êtes en train de balayer tout le loin de la fonction publique à la faveur d'une proposition, à mon avis, que, qui mériterait d'être davantage instruite. Donc, plus de transparence. La question du déroulé des carrières. La question de l'accompagnement des mobilités. Oui, on sait qu'on a des sujets qui ne fonctionnent pas bien. L'indemnité de résidence, par exemple. On a des sujets un peu archaïques qu'il faut qu'on reprenne. Moi, je pense qu'il y a là, avec l'ensemble des organisations syndicales, la nécessité de reprendre ce chantier dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. C'est le but de la, la conférence sur les perspectives. Vous n'avez pas répondu à ma question sur euh, l'entr'ouverture de porte euh, sur un geste concernant Parce la Parce que de je crois que cette question de la rémunération ne peut pas être prise uniquement à l'aune du point. Et je, vais vous dire, et je vais vous dire, nous on discute beaucoup avec les organisations syndicales, y compris dans ce travail de réflexion programmatique, ben, les organisations syndicales avec lesquelles on discute, elles sont toutes celle qu'on a rencontrée, favorable à un débat plus large que la seule question du point. La question du déroulé et de la rapidité des carrières, la question de l'accompagnement des mobilités, la question de l'écrasement de, de la grille. Donc je pense qu'il ne faut pas vouloir uniquement regarder par la question du point. Ce qui est important pour les agents et leurs représentants, c'est qu'on ait une vision large de la question de la rémunération, avec aussi en point de mire un sujet fondamental, c'est celui, je, je l'ai évoqué en tout début, de l'attractivité. Je pense que les managers publics, les, les cadres, ils sont plus inquiets du fait de ne pas arriver à pourvoir les postes aujourd'hui. Donc quelle carrière, quel déroulé de carrière on est susceptible, on peut leur proposer pour garder une fonction publique de qualité, talentueuse, compétente, pour avoir des services publics qui continuent à répondre aux besoins des, des usagers Merci, c'est pour ça qu'on parle rémunération, parce que c'est aussi un, un gros facteur d'attractivité. Alors, alors, Valérie Pécresse ne s'est pas vraiment précisément euh, exprimée hein, sur la question de la rémunération des, des agents publics. Autant, elle a, elle a évoqué l'augmentation de 10% des, des salaires nets dans le privé euh, inférieur à 2,2 SMIC, environ 2800 euros net par mois, mais autant, bon, pour les, les, elle s'est pas encore exprimée hein, sur le soit le, un dégel ou une poursuite du gel de, de la valeur du, du point d'indice. Euh, elle a juste. Euh, évoquer le fait qu'elle voulait, je crois, regarder métier par métier, éventuellement, donc si vous pouviez euh, développer, et euh, en évoquant évidemment les enseignants et les soignants, euh, bien sûr, et elle a simplement évoqué euh, la possibilité de simplifier euh, la procédure de rachat de RTT pour les agents publics. Bon, euh, donc voilà, alors, est-ce que vous pouvez un petit peu développer Oui, merci alors... D'abord un mot sur la philosophie générale pour Valérie Pécresse, c'est évidemment de renforcer le pouvoir d'achat par le travail, que les choses soient dites clairement. Alors s'agissant du privé, ça a été détaillé effectivement avec cette hausse de 10% par un rapprochement du net et du brut, l'État en prendrait une part. Il serait demandé aux employeurs dans le cadre d'une conférence salariale annuelle d'y prendre leur part en échange d'autres mesures. Je pense à la baisse des impôts de production et je pense à l'assouplissement du temps de travail par des accords d'entreprise. La philosophie générale c'est l'accord. S'agissant de la fonction publique, aujourd'hui, la mesure n'est pas détaillée, mais le principe est le même. C'est à savoir un principe d'abord de négociation et d'accord. On pourrait imaginer une conférence salariale avec les, la fonction publique éventuellement bah, C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je regrette que le dialogue aujourd'hui soit totalement à l'arrêt. Parce que incontestablement il y a un sujet d'inflation qui, qui est aujourd'hui une réalité euh, qui frappe bien sûr aussi les agents publics. Et donc il faut qu'on en débatte, il faut qu'on ait une discussion sur le point d'indice. Nous ne sommes pas fermés dans le cadre d'une négociation, mais aussi euh, sur la revalorisation d'un certain nombre de métiers. Vous avez parlé effectivement des enseignants et des soignants où là, il y a besoin d'un effort particulier. Et là, c'est déjà inscrit dans le projet de Valérie Pécresse. La philosophie globale, pardon, il y a un dernier point, c'est effectivement s'agissant du temps de travail, on resterait bien évidemment aux 35 heures, mais nous ne nous interdisons pas, par des accords aussi, administration par administration, d'avoir effectivement un temps de travail sup supérieur avec bien sûr... Rémunérer en conséquence euh, dans euh, certains, certains métiers ou parce qu'effectivement on considère que euh, 39 heures seraient plus adaptées dans euh, certains métiers. Et là aussi, le principe, c'est le principe de l'accord. Donc euh, Valérie Pécresse là-dessus, euh, il y a une discussion que nous aurons avec évidemment euh, tous les partenaires dès l'ouverture, dès, dès son élection, dès le début du prochain quinquennat et dans lequel cette question-là serait posée dans une logique là aussi où, il faut le comprendre, la philosophie c'est d'embarquer avec nous dans le projet de réforme eh bien, euh, les agents publics, bien sûr, et puis tous les Français, et d'expliquer que les réformes, ce n'est pas forcément du sang et des larmes. Parce que là où je suis crédible à dire que nous voulons renforcer le pouvoir d'achat des agents publics, sur certains métiers, ça a été dit, l'engagement est clair, sur d'autres, il faudra qu'il y ait une négociation, c'est parce que, précisément, nous avons des marges de manœuvre. Et donc, moi, je le redis, euh, un petit peu moins d'agents publics sur les fonctions administratives, mais manœuvre, mieux rémunérés, les mieux considérés, bien sûr, et la réforme des retraites également. Euh, autrement, eh bien, le débat encore une fois, il n'est pas entre ceux qui euh, sont de, de, de logique comptable ou pas. C'est comment on finance. J'entends depuis tout à l'heure Monsieur Bernardesis qui doit être avoir dépassé les 100 milliards d'euros de dépenses gratuites. Oui. Je veux bien croire que tout cet argent va le prendre des entreprises, oui. mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'entreprises. Bon, euh, je vous remercie. Euh, Ça, bien, vous, vous évoquez la réforme des retraites. 70 des... milliards de dividendes, il y a de la marge. Okay. Ah, ouais, là, si, si, on, si, est on est si, dans un vais... monde ouvert, on ne va pas faire ce débat aujourd'hui, vous non, allez non, réduire non, la sienne par le niveau et de prélèvement que vous voulez faire. Donc effectivement, vous disiez réforme des retraites, euh, mais ça c'est un autre débat, mais qui impliquerait de revoir euh, la structure des rémunérations des, des agents publics, d'ailleurs, au préalable. Euh, Karine Petit, donc, euh, Yannick Jadot euh, propose lui aussi également hein, de dégeler la valeur du, du point d'indice. Donc Je vais là avoir votre, euh, votre avis sur la, la question des, des rémunérations, peut-être aussi l'équilibre indemnitaire et... Euh, indiciaire D'abord, dans le projet de Yannick Jadot, de projet de société de l'écologie politique, le travail est, est extrêmement important, la place du travail dans la vie personnelle et dans la société. Et il y a réellement, de la part de, de l'État et d'un président de la République et d'un gouvernement, il faut retrouver une capacité à redonner du pouvoir d'achat, à redonner de la considération par des hausses euh, de salaire, et puis aussi par des choses comme comment on soutient euh, un retour vers aussi du logement accessible aux abords euh, et à proximité de, de son travail. C'est aussi ça euh, l'écologie politique euh, portée par Yannick Jadot. Très simplement, nous, dans les 100 jours après l'élection de Yannick Jadot au mois d'avril prochain, l'indice, le, le dégel de l'indice, aura lieu. Et en même temps, dans, dans, le, dans le même créneau de ces 100 jours, on démarre euh, des euh, négociations avec les organisations syndicales, les employeurs euh, aussi publics, pour faire retrouver, euh, vous savez qu'il y a certaines professions euh, dans la fonction publique, <coughs> par rapport à la moyenne de l'OCDE, il y a un écart entre 10 et 20%. Pour les enseignants, c'est 10%. 10% euh, nous, c'est euh, le salaire des enseignants inférieur, donc de 10%, à la moyenne de l'OCDE euh, pour les enseignants euh, en France. Et pour certaines professions, ça va jusqu'à moins 20%. Vous avez un exemple pour euh... Oui, notamment euh, au niveau euh, des euh, soignants et au niveau euh, des enseignants. Donc du coup, ce qu'on s'engage, c'est que dans les 100 jours, on saura, avec les employeurs publics, avec les organisations syndicales et puis avec les agents euh, du service public, on aura fixé le cap euh, de, euh, de cette revalorisation euh, salariale. Et puis bah oui, euh, enseignants, etc. Je rappelle quand même qu'après, euh, enfin au milieu de la crise sanitaire, euh, le Ségur de la santé avait complètement oublié, euh, enfin le gouvernement avait complètement oublié que un ambulancier, un logisticien. Euh, un, etc., etc., ne comptaient pas dans la production d'un service public de santé. Donc, ils étaient oubliés. Hein. Je, je, je fais partie des conseils de surveillance de, du GHU Sainte-Anne, de Cochin, etc. Et les, les, ces agents-là, ces, ces producteurs et ces productrices-là de services publics de santé, avaient été tout simplement oubliés. Amélie de Montchalin, par contre, elle dit qu'elle ne cédera pas à la facilité de la revalorisation du bois d'indice. Les choses sont quand même très claires. Et puis un agent, donc je, je le redis parce que peut-être qu'elle a dit ça un jour, et peut-être que l'autre jour, le lendemain, elle a dit aussi ça. Et que par contre, elle pensait qu'au au début du prochain quinquennat, il fallait ouvrir le grand chantier de la modernisation de la fonction publique. Donc on ne sait pas ce, que, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la, loi, avec la loi de 2019. Et puis du coup, pareil, euh, sur la revalorisation des salaires, mais qu'est-ce qu'on a attendu en cinq ans C'est aussi pour ça, aussi pour ça hein, que j'ai je, je, quitté le Parti socialiste pour rejoindre l'écologie politique, parce que François Hollande n'avait revalorisé le point d'indice qu'à la veille des dernières élections euh, présidentielles. Et on voit un petit peu ce que ça euh, a donné. Donc nous, on croit beaucoup à ça. Et le, le, le programme de Yannick Jadot est très précis. Il a un calendrier aussi et il a une méthode on se remet autour de la table, mais oui, le, gel le, le dégel du point d'indice, il est immédiat dès son élection. Et on pense aussi euh, à la question du logement abordable et du logement aussi à proximité de son lieu de travail. Je ne sais pas ce qu'a fait euh, depuis cinq ans euh, Emmanuel Macron sur l'aide euh, aux collectivités et l'aide aux gros employeurs publics, RATP, APHP, etc., etc. Et sur les indemnités, le régime indemnitaire, oui, nous voulons en tout cas revaloriser le, le, le, vraiment le salaire, euh, la base de ce salaire, parce que que de, disent euh, mes euh, camarades de, de gauche mais qui sont à droite euh, euh, politiquement sur le passage à la retraite des agents du service public, le passage à la retraite des agents du service public et ça euh, monsieur Casnab ne dit pas oui. Nous allons réunir les organisations syndicales. Vous regardez sur toutes les déclarations des organisations syndicales aujourd'hui, ils vous disent ça. Ils vous disent ça et ils vous disent que au moment du passage à la retraite, c'est très difficile et que dans euh, le cadre de sa carrière professionnelle, ça n'est pas, ça n'est plus supportable. Moi, j'ai quitté euh, la fonction publique en catégorie 1, hein, dans une collectivité où euh, il y avait très peu de régime indemnitaire parce qu'on avait. Euh, euh, une, un accord sur le temps de travail euh, très, euh, très positif. Voilà, j'étais à 2 000 euros, j'étais à moins de 2 000 euros net par mois, catégorie A. Voilà. Je, je vous remercie. Alors, on va, on va bientôt terminer, donc peut-être si vous voulez réagir. Oui, je, je, je, vraiment. Euh, un, un point, j'allais dire, de, un, un point, point d'accord, et puis quand même sur la question du logement. Je pense que la, la question de la rémunération, s'agissant des agents publics, naturellement, elle doit, quand je disais ces champs larges, qu'on va pas regarder que la question du point, c'est aussi la question des retraites, à tout effet. Tout ça est, tout ça est, tout ça est lié. Donc c'est pour ça que nous, notre vision, notre vision, c'est d'avoir un débat large et pas uniquement focalisé sur la question de la revalorisation du point. Et alors je peux pas m'empêcher quand je vous entends sur la question du logement, qui est fondamentale notamment pour les agents publics, qui eux, par exemple, à un moment peuvent pas s'éloigner parce que pas de télétravail, parce que présence tous les jours dans une école. Qui accorde les permis de construire Les élus locaux. Vous en faites partie. Et je trouve oui, qu'il y a... J'insiste parce que je, je suis... Je, je vais terminer ma phrase pour y répondre. Je vais terminer ma phrase, vous pouvez répondre. Cas, je, vais phrase, de, vous pouvez répondre. je vais terminer pluriel. ma phrase. Je suis, suis élu dans une commune. D'ailleurs, dirigée par euh, un, un, un membre d'Europe de, Écologie Les Verts. Dans une métropole avec un accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts. Effondrement... Effondrement de la production de logements. Et ne cherchez pas la responsabilité du gouvernement, ça, parce que euh, je, vais ah aller la, oh, je vais aller au bout. Ouais, je vais je vous dire, dire la, réalité. Élu, la, la élu réalité. élu depuis un an, la, ré, la, la, la réalité. Élu depuis un an en pleine sanitaire. La réalité. Je si, non, mais si je peux terminer ma phrase, je pense que ce serait. Je pense c'est important. Et donc l'effondrement. Vous avez fait quoi depuis cinq ans L'effondrement. Je sais que ça vous dérange à ce que je vous dis. Je sens bien que vous êtes un peu piqué au vif, mais je vais aller au bout de ma phrase. L'effondrement de la production de logements sociaux lié au fait que des maires malthusiens n'accordent plus de permis de construire, n'acceptent pas la densification, et du coup, effectivement, on se prépare à une non, crise je du pense logement terrible, c est, c est, c est terrible, terrible, et, et, et, et, et, et je vous invite à regarder du côté non, de chez vous plutôt qu'aller chercher systématiquement la responsabilité de, de l'État. 18 mois en pleine crise sanitaire on a, et lui on... reprocher euh, vraiment l'effondrement des permis de construire, c'est n'importe quoi. Ce, ce serait un, que... sera un, voilà. un autre sujet, ou alors l'aide des agents, comment accéder, comment aider les agents à accéder au logement. Euh... Juste une voilà, proposition une très concrète, au-delà des, des, des débats idéologiques que je viens d'assister, parce que le sujet est plus compliqué, de se renvoyer simplement à la balle là-dessus. Une mesure très concrète, avec Valérie Pécresse, nous voulons donner priorité au logement social. C'est un critère de priorité dans les attributions. Oui, bien sûr, parce que c'était la question abordée. Je, je, voilà, j'ai juste ce point-là à rajouter pour, y compris tous les agents de première ligne, agents publics notamment. C est, c est Évidemment. Bien possible. sûr, Mais nous n'avons jamais été ouais. mais... construit en Ile-de-France. Et pour construire, il n'y a pas que les permis, il y a aussi dénormé, et aussi en fait, mobiliser du foncier. Pensez, voilà. Vous pensez aujourd'hui qu'on ne fait pas ça Aujourd'hui, vous pensez que ça n'est pas fait de donner la priorité bon, aux agents euh, des là, Il y a des collectivités ouais, où ça n'est pas fait et ça n'est pas un critère dans la loi. C'est pas un critère de priorité dans les attributions de logements sociaux, contrairement effectivement au handicap ou aux familles nombreuses, etc. Bon, je, en tout cas, je, écoutez, je vous remercie. On va arrêter là parce qu'on a largement débordé. Mais d'ailleurs, ce serait un, un très bon sujet. peux avoir ma minute de, de conclusion de débat, pardon je peux avoir ma minute de conclusion Alors, Vraiment, mais une minute, un ouais. peu plus. Nous, nous avons, nous avons besoin. <rire> Nous avons besoin de, de fonctionnaires et de services publics dans tout un tas de domaines pour répondre à des besoins concrets. Ça a été dit, ça peut être dans le transport, ça peut être dans le logement, ça peut être dans l'aide à la personne, pour la dépendance, ça peut être pour les soignants, ça peut être dans l'éducation, et c'est ça dont nous avons besoin. La sphère privée, il y a tout à fait intérêt, parce que quand vous avez des services publics qui sont développés, qui sont efficaces et que vous pouvez avoir une effectivité de vos droits, c'est ça qui permet de s'installer, qui permet d'avoir de la visibilité économique, qui permet d'investir, d'investir, ce que ne fait pas le CAC 40, en versant plus en dividendes que en investissant dans leurs propres entreprises, c'est pourquoi il faudra prendre cet argent pour le mettre dans le circuit économique, pour que tout le monde y soit gagnant, c'est indispensable, c'est indispensable de le faire et parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si ce sont euh, Madame Pécresse qui gagne ou Monsieur Macron euh, qui repasse, enfin s'il est candidat, on n'en sait rien pour le moment, euh, qu'est-ce qui va se passer Ils vont répondre favorablement à la lettre de la Commission européenne, enfin ce sont ceux sur quoi ils se sont engagés, c'est-à-dire la pire saignée de l'histoire dans la fonction publique parce qu'ils vont payer la dette Covid par ce biais-là, ils vont la payer, ils s'y sont engagés, c'est 130 milliards d'euros, voilà ce qu'ils comptent faire et nous ne le bon, ferons oui, pas, oui nous serons dans la dépense publique, oui nous ne respecterons pas les 3% de Maastricht et vive la fonction publique. Voilà. Bon. Merci. ce sera Le mot de la fin. Ah mais bah non, on peut mais... tous conclure non, non, non. alors. J'ai choisi de parler du logement. une dernière réaction non, parce que sinon on est on est encore là demain. Mais ça prouve au moins que le sujet, même s'il est peu présent hein, dans le dans, dans la campagne finalement, mériterait d'être beaucoup plus présent et, et suscite le, le débat. En tout cas, je, je je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc dans nos dépêches dans lesquelles vous aurez accès au, au replay. Euh, je vous rappelle également que nous nous avons mis en ligne fin janvier un comparateur qui permet donc euh, qui sera d'ailleurs alimenté à la suite. Euh, de ce débat euh, qui permet de comparer euh, donc les, les, les programmes euh, sur, euh, sur divers sujets euh, assez précis. Donc, j'invite nos, nos abonnés à aller le voir. Et nous vous donnons, euh, pour le pôle social RH, rendez-vous le 18 mars pour le, le troisième et dernier débat de notre pôle euh, donc sur, un, sur le thème de la protection sociale, quelle réforme de la protection sociale pour demain. Donc là, également, va ce débat où les retraites seront, bien sûr, euh, abordées. Merci à tous, en tout cas. Bonne merci, journée. Merci. merci. merci. Thank mm -hmm. you.